Merci euh, Philippe meilleur d'être venu Merci ce matin. Donc on est ravis. Euh, alors vous venez de Strasbourg. Exactement, <rire> tout à fait. Ouais. <rire> vous avez fait des études de lettres, c'est ça Entre autres, oui. Ouais. Entre autres, et vous enseignez euh, Longtemps, j'ai longtemps ouais. enseigné, oui. Là je travaille en... à l'université, voilà. je fais des ateliers d'écriture, des choses comme ça. Et avant vous étiez en lycée, c'est ça En lycée professionnel, oui. Voilà. Mmh. Pendant euh, une vingtaine d'années, non, oh, non Je ne vais peu. pas compter, ouais, mais voilà, peut-être. Ouais. Donc vous avez l'habitude des échanges du coup, avec, euh, avec des élèves Disons que j'avais conscience de ce que ça pouvait être de, de faire lire des élèves qui n'avaient pas forcément envie de lire. Voilà, voilà. c'est euh... <rire> important, c'est pour ça que je, je souligne cette partie, parce que je pense que c'est important aussi pour la suite, pour les rencontres. Cette expérience, je pense, ça, peut, ça pourra bien vous servir oui, oui, je pense que ça m'a déjà été assez utile, ouais. Ouais, <rire> effectivement. Parce que c'est vrai qu'il y a certains auteurs qui ne sont pas forcément euh, aguerris à cet exercice ou qui ne sont pas forcément à l'aise euh, à rencontrer, entre écrire et rencontrer euh, des élèves. Euh, c'est un, une autre... Oui, c'est deux choses chose, différentes, ouais. mais après, je pense que pour euh, vous qui avez peut-être l'habitude de rencontrer des auteurs et des illustrateurs, c'est pas mal d'avoir aussi des personnalités différentes. Et d'avoir des gens qui sont ou c'est très théâtral et d'autres très timides bah, ma foi c'est aussi comme ça la vie est, et et c'est bien d'essayer de faire passer dans ces cas-là euh, les choses après je me rendais compte en écoutant les présentations de livres je me disais que finalement euh, c'est pas toujours les auteurs ou les illustrateurs qui parlent le mieux de leurs livres hein, voilà et donc euh, c'était assez plaisant là d'être de l'autre côté et d'entendre euh, voilà ces présentations et j'ai trouvé ça donc voilà des fois je me dis ah tiens mais ça j'aurais pu dire et voilà donc euh, c'est il faudrait qu'on puisse assister à ça plus souvent, voilà, parce que c'est un métier aussi. Il y a plusieurs métiers, ceux d'écrire, ceux de parler des livres. Et, voilà. nous, on essaye de faire un peu les deux. Mais après, je, suis assez, euh, je trouve ça assez chouette que ça puisse être un peu imparfait euh, aussi dans, dans ces rencontres-là. Euh, et, et moi qui ai pu enseigner, qui ai pu être ensuite dans des classes en tant qu'auteur, je, je vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. Et, et j'ai ai beaucoup aimé aussi entre les deux, quoi. il n'y a pas la même liberté, il n'y a pas le même objectif, il n'y a pas, voilà, et donc tout ça, je trouve ça assez riche de, de jongler entre les deux, ouais. Bah, nous, on vous connaît surtout en tant qu'auteur d'albums de contes euh, et euh, là, c'est la première fois que vous vous lancez, on va dire, dans l'écriture d'un roman, même d'une trilogie, là, cette fois, en plus, donc un projet euh, assez ambitieux. Pour euh, pour une première fois. Donc, comment vous êtes venu cette idée de d'écrire cette, euh, cette série Alors oui, c'est vrai que ça peut paraître ambitieux, mais j'aime bien les défis. Hein. Quand même, quelques temps avant, j'avais réécrit la Bible. Hein. Je tiens à le rappeler. C'est vrai. Ce voilà. n'est pas une mince affaire. <rire> donc, euh, donc voilà, j'aime bien me lancer des défis assez fous. Et euh, c'est un peu euh, c'est un peu de la fanfaronnade souvent au départ. Je lui ai dit, allez, je vais réécrire la Bible, hop là. Et puis après, euh, bon bah après, voilà, une fois que Qu'est-ce tu... qui reste après la après, Bible je lui ai dit, mince, <rire> ouais. voilà, ça y est, c'est parti mm. pour trois ans d'écriture. Donc, en fait, finalement, j'étais déjà connu pour être un auteur d'albums assez longs. Oui. Bah, si on regarde, euh, bah, ça remonte à plus de 15 ans, mais Princesse oubliée ou mm. Graines de cabane, c'était des albums de 100 pages qui étaient assez neufs à l'époque. Et, euh, et j'étais déjà dans l'idée de faire des... J'aimais déjà écrire des... des livres qui étaient un peu qu'on pouvait refermer, mais qu'on n'avait pas toujours maîtrisé entièrement. C'est-à-dire, j'aimais bien cette idée que le livre, ce n'était pas juste un début, une fin, et puis on passe à l'autre. Donc, il y avait déjà une idée d'être dans quelque chose d'assez important. Après, passer à, à l'écriture proprement romanesque, c'était quelque chose d'assez nouveau. Euh, c'est un petit peu, pour euh, moi qui cours beaucoup, c'est un peu comme passer du 10 km à, au marathon, voire même à l'ultra-trail. C'est-à-dire, on passe dans un autre effort d'écriture, et c'est vrai que l'écriture, bon, il y a ce côté, euh, l'inspiration, voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai. Mais après, il y a tout simplement, euh, quand vous écrivez un album, ou même, euh, je pense que quand je, d'ailleurs, on voit même que j'enseignais encore beaucoup à l'époque quand j'écrivais Cabane ou Princesse, parce que c'est que des fragments. Et en fait, c'était finalement les moments où j'avais pas beaucoup de temps. Mes enfants étaient petits. Et donc, je me levais à 5 heures et j'écrivais. Euh, euh, je sais pas jusqu'à ce qu'elle se réveille mes filles et donc c'était des petits bouts de texte j'étais souvent là dessus et plus j'ai réussi à me dégager du temps plus j'ai pu aussi être dans un travail de d'endurance et de longue haleine parce que c'est pas le côté le plus sexy de l'écriture mais quand même c'est dans un roman il y a, euh, si on veut avancer bah, il faut travailler régulièrement bon comme dans beaucoup de métiers mais alors là c'est vraiment euh, quelque chose qui m'est apparu et que j'avais pas en tête quand j'ai commencé à travailler sur euh, mal euh, à savoir que par exemple euh, je ne sais pas, bon, on rentrera plus dans les détails, mais il y a des personnages qui étaient là que j'ai enlevés, certains qui se ressemblaient, enfin bon, tout ce qu'on retrouve dans l'écriture romanesque. Et, euh, et quand dans un album, je faisais un changement comme ça, ça me prenait une journée, on va dire. Si maintenant dans mon compte, le cavalier bleu, j'enlevais un personnage, j'essaie de le simplifier, bah pour tout remettre à peu près pour que mon histoire soit cohérente, qu'on qu ne voit pas ce que j'appelle des fantômes, des personnages qu'on a enlevés. Et eh ben, pour que ça soit tout fluide, logique et que, parce que vous le savez comme moi, que les enfants sont les premiers à relever la moindre incohérence. Euh, eh ben ça me prenait une journée, on va dire. Et maintenant, quand je fais ça sur Mal d'horreur, ça me prend une semaine. Mmh. Donc voilà, on est tout de suite dans une autre. Euh, là, par exemple, dans le tome 1, il y a un personnage important que j'ai enlevé, enfin, qui prenait de la place, on va dire. Et euh, eh ben, ça a été vraiment une semaine... Euh, pour qu'il ne reste pas de, de fantôme, d'ombre de la présence de ce personnage. Et souvent d'ailleurs, je me suis rendu compte que dans les romans que je lisais, euh, bah, nous en tant qu'adulte hein, par exemple, euh, et ben, des fois on se dit, tiens il y a un petit truc qui, qui me gêne, on ne sait pas quoi. Et je pense clairement que c'est des restes des fantômes, des personnages qui ont été enlevés peut-être mal... Mal enlevé un peu à la. Comment s'appelle ce film, euh, grand succès, là, de Men in Black Voilà. Et puis ils ont mal été effacés, les personnages. Voilà. Et, et donc, euh, donc voilà, on rentre dans une dimension d'écriture qui est presque sportive, je dirais. C'est rester six heures par jour à une table, pas avoir trop mal au dos. <rire> voilà, toutes ces choses-là. Et c'est une donnée qui était avant. Sur l'album, j'ai l'impression que j'avançais plus en poète, quoi. Par petits moments, comme ça, euh, euh, par petites touches, c'était plus. J'attendais des moments. Et, et là, alors que là, j'étais dans un travail de. Voilà, de, avec une rigueur et des mmh. choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors, comment je suis arrivé à Maldoror Ça fait longtemps que j'avais ce projet en tête. Et avant même l'écriture de la Bible. Et puis, comme je m'étais dit, je vais faire ça vite fait parce que puis ça m'a pris plus de temps. Donc, tout ça a retardé ce projet. Mais au départ, euh, ce qui m'intéressait, moi, c'était de réunir des enfants. Ce n'est pas très original. Hein, c'est le Club des Cinq. Ça se fait depuis longtemps. Et, euh, et euh, en fait, c'est un peu mes filles qui m'ont un peu guidé parce qu'elles ont fait de la musique. Et, euh, et à un moment, elle jouait dans un... Il y a un gars qui animait ça au conservatoire, qui était un petit peu à part comme gars, et qui, euh, qui a fait un petit groupe d'enfants et qui faisait du klezmer et de la musique euh, d'Europe centrale, on va dire. Et, et il réunissait des gamins, il accueillait, il y avait des bosniaques qui étaient arrivés, donc qui jouaient avec aussi. Et ces gamins qui jouent ensemble, je trouvais ça assez magique. quoi. Ils étaient dans la rue et... Et euh, ils se baladaient comme ça, et puis comme ce petit truc fonctionnait, ils les ont emmenés, euh, et j'ai accompagné comme ça euh, en Roumanie, à Berlin, et rencontré d'autres musiciens, dont certains, c'était vraiment presque le métier. Et, et j'ai trouvé ça... Et donc ça, c'était le cœur de mon, de voir ces gosses, qui étaient des gosses un peu privilégiés, les miens, d'autres gosses euh, dans d'autres pays qui les témoins, et de les voir se réunir, c'est un peu un lieu commun, mais se réunir en faisant de la musique, bah, je trouvais que c'était un beau moteur. Et, et, et, et voilà, c'est comme ça que j'avais cette idée de gamin qui serait obligé de faire de la musique pour vivre. Et, et voilà, ça, ça a été mon point de départ. Et c'est comme ça euh, que, que l'histoire s'est construite. Ensuite, il y avait l'idée, euh, pour moi aussi, d'évoluer dans un univers euh, qui est... Euh, donc là, ici, hein, on, est, euh, on est à, à Kiev. On est en, à l'époque, l'Ukraine n'existait déjà plus, en fait, en quelque sorte. Enfin... Euh, dans le sens, c'était déjà avait déjà été très menacé puisqu'à ce moment-là, dans mon histoire qui se passe en 1911 au départ, euh, le, ça a été intégré à l'Empire austro-hongrois et à l'Empire russe. Et donc, y a, alors il y a des voilà, il y a ces, ces endroits-là qui sont des endroits où viennent ou euh, des endroits où j'ai été euh, et des endroits où j'ai été parce que je suis un grand lecteur et, et que j'ai toujours lu beaucoup de littérature slave. Et donc, il y avait pour moi l'envie euh, de faire évoluer ces personnages dans un univers qui était pour moi, étant à Strasbourg, ben là on n'est pas très loin, qui était toujours un univers qui me plaisait beaucoup, c'était celui de la Mittal Europa euh, et, et puis ensuite, euh, en allant euh, jusque jusqu'en Russie et tout ça, tout ce, toute cette culture, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit culinaire, par ma grand-mère, j'en avais des restes, on mangeait du, des goulaches, on mangeait des trucs comme ça. Voilà, il y avait euh, donc il y avait toute cette influence de la de la, de, de la culture juive aussi, enfin tout ce qui a disparu avec, en grande partie euh, avec la deuxième guerre. Et donc il y avait ce monde qui disparaît déjà de Zweig, hein, qui nous en parle et tout ça. Donc il y avait ce monde que j'avais envie de faire revivre parce que ce monde Soit j'en avais connu des bribes par euh, ma grand-mère, soit parce que euh, je l'avais découvert dans la littérature, et, et donc euh, soit parce que j'ai pas mal voyagé, que j'avais été dans certains endroits. Et donc en gros, mes enfants, j'ai commencé à les imaginer vivre euh, dans ces endroits-là. Et c'est comme ça que que Maldoror est né, voilà, on va dire, pour faire rapidement, parce que sinon je vais vous en ah, parler pendant des jours. Et ce qui frappe dans la composition en fait du roman, c'est que c'est vrai que ça fait penser un peu à un feuilleton. Comme le disait Brigitte tout à l'heure, il y a des chapitres courts. Et nous, c'est ce qu'on a trouvé très intéressant aussi dans la construction, c'est que c'est très addictif. Un peu comme les séries aujourd'hui, et vous faites plutôt référence au feuilleton. C'est-à-dire, dans une interview que j'ai lue, c'est vrai que ça mmh. peut faire penser au Mystère de Paris ou à Gençu, ou à ces choses-là. Et en même temps, moi, j ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et notamment dans, pour l'inclure dans ce concours, c'est qu'une des problématiques qu'on a en ce moment, c'est quand même justement ces plateformes, que sont Netflix et, et autres, et qui font que les adolescents aujourd'hui passent peut-être plus de temps, euh, et certainement, à regarder des séries qu'à selon les sondages, en tout cas, euh, qui a lire des romans. Et là, on a typiquement euh, une, une série écrite, c'est-à-dire euh, un, une histoire qui est très addictive, qui est dense, avec des personnages très attachants. Enfin, je trouve que ça reprend justement les, les bons ingrédients de la série tout en étant euh, écrit de manière euh, très littéraire. Euh, oui, tout à fait. Après, euh, finalement, les séries d'aujourd'hui n'ont rien inventé, enfin, si ce n'est la plateforme et tout ça. Euh, c'est effectivement euh, les feuilletons euh, qui étaient, qui avaient un peu le même objectif à l'époque. Hein. Maintenant, pour nous, comme c'est de la littérature, on est, mm. euh, bah, c'est sûr qu'on va défendre, euh, un peu, enfin, forcément, moi, j'adore lire, donc je vais. Mais Basak écrivait des feuilletons. Voilà, le but, ouais, c'était ouais. de faire voilà. acheter le journal. Hein. Mm. Le but, c'était de racheter le journal le lendemain, comme le but, là, c'est de rester sur la plateforme aussi. Voilà, il mm. y a un peu ça. Donc, mais, mais c'est vrai que c'est une construction qui m'a toujours assez. Euh, impressionné. Moi, j'ai adoré, euh, je sais pas, Balzac, Splendeur et misère des courtisanes, tout ça. Moi, c'est quand même des bouquins euh, que j'ai du jeune et que je... Alors, bon, j'étais bon lecteur, mais disons que j'avais du mal à reposer. Il euh, y a bien sûr les... Alors, les mystères de Paris. Alors là, ça, c'est plus les personnages qui m'ont surtout impressionné. Il euh, y a quand même un personnage qui s'appelle le, le squelette. Mm. D'ailleurs, euh... il y en a un personnage qui n'est pas très éloigné dans mon livre. Quand vous le lirez, vous verrez. Il y a qui Le chourineur. Il euh... y a la chouette. Enfin, voilà... Euh... Et donc tous ces personnages, rien que leur nom, on n'a même pas besoin de les lire, c'est déjà tout un mmh. programme. Quoi. Euh, mais le Comte de Monte-Cristo aussi, qui est pour moi quand même le sommet du, euh, du, du roman feuilletonesque avec un suspense incroyable, avec plein d'ingrédients que vous reconnaîtrez, que j'ai pris, que ce soit les évasions, que ce soit la vengeance, que ce soit la jalousie, enfin tous ces ingrédients qui vont faire toutes ces passions humaines quoi, que, que, que je transpose un peu plus tôt dans chez les enfants, mais qui existent aussi d'une autre manière. Et donc, euh, donc, voilà, ça, ça a été vraiment un modèle. Et, euh, et, et effectivement, je, moi, je regarde aussi pas mal de séries. Il y a des choses très bien, des choses moins bien. Et, euh, et je trouve que, euh, que c'est quand même un procédé d'écriture qui, euh, qui, qui permet vraiment de, de, de garder le lecteur. Quoi. Alors moi, ça, même avec un certain plaisir sadique, quoi euh, qui est de vraiment de faire en sorte que qu'on puisse pas refermer le livre et, et si vous le lisez vous verrez la fin du premier tome bon il y a beaucoup de, de jeunes lecteurs qui m'ont déjà fait la leçon quoi parce que ça les a vraiment agacés de que ça s'arrête aussi violemment on va dire et donc je leur ai dit attendez de voir la fin du tome 2 vous allez voir elle est encore plus violente <rire> et donc euh, donc voilà ça il y a un côté comme ça où j'aime bien jouer avec le lecteur et, et finir par ce qu'on appelle, c'est comment le terme anglais, un cliffhanger, je crois qu'il veut dire euh, euh, un type au bord de la, de la falaise. Quoi. Je crois que c'est ça la traduction. Donc voilà, j'aime bien laisser mes lecteurs au bord du, du gouffre. Et, et donc, euh, parce que ça crée de l'attente, ça crée de l'angoisse, enfin toutes ces choses-là. Et donc, euh, et ça, cette, euh, quand es on voilà, est dans l'écriture, voilà, c'est cette. Euh, c'est ça qui prend des heures, quoi. C'est ce travail, comment construire, à quel moment donner le détail, à quel moment lâcher ça, pas trop et tout ça. Et ce dosage euh, qui prend beaucoup, beaucoup de temps, mais, mais c'est un travail que j'adore, quoi. Parce que vraiment, c'est quand même un peu austère d'être chez soi, comme ça, derrière son ordi ou son cahier et tout ça. Mais quand même, à ce moment-là, de dire... Ah, ça, ça, va, wow, ça, ça va être dur, ça, ça va être violent, là. Et d'imaginer à ce moment-là le lecteur qui, qui se fait, oh non, quoi, voilà, enfin, toutes ces choses-là. Voilà, là, il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup. Et donc, effectivement, avec aussi la... Euh, après, ça, c'est toujours ce que, ce que je remarque quand je suis dans une bibliothèque, dans une école, c'est le fait de pouvoir... Euh, voilà, effectivement, hein, on a des, euh, si on défend la lecture, je dis, on a des concurrents, Souvent on me dit ah ben euh, voilà on, on paraît on, on se dit ouah wow, moi j'ai toujours lu quoi mais bon moi en même temps quand j'étais gamin il y avait pas grand chose d'autre à faire et si aujourd'hui j'étais gamin je serais peut-être lecteur mais peut-être pas j'en sais rien je serais peut-être rappé par d'autres choses qui sont il y a plein de choses délirantes énormes alors euh, qui sont bien pas bien voilà on, je suis pas là pour émettre des jugements moraux mais mais certains jeux sont incroyables certes... enfin voilà et donc je comprends que aujourd'hui on puisse euh, vouloir faire plusieurs choses. Mais moi, quand même, je suis là, euh, je suis le chevalier euh, à défendre ma lecture. Donc, je me dis, bon, bah, moi, je pense qu'on peut, voilà, je peux accrocher beaucoup de lecteurs. Et là, le livre bah, est sorti, euh, euh, ça fait euh, euh, six mois, je crois, ouais, à peu près. février, mars, ouais mars Et donc, j'ai déjà eu l'occasion d'aller dans pas mal de classes, d'en parler, de rencontrer des lecteurs ou sur les salons et tout ça. Et, et alors évidemment, ça ne marche pas avec tous les enfants. De toute façon, qui peut avoir la prétention que ça marche avec tous les enfants Mais euh, voilà, y a, ça fonctionne. Et, et j'ai des gamins même qui m'écrivent, même des gamins qui me, donnent des, qui me disent « il y a un truc qui ne va pas là ». Voilà, quand je parlais de ça Par exemple, dans le tome 2, j'ai euh, un gamin que j'ai rencontré euh, pour un prix aussi. Euh, et qui, les, les, les lecteurs étaient là, le jury des lecteurs était là. Et les gamins donnaient leur avis. Et ce gamin, ce, le tome 2 était pas sorti, mais je venais de l'avoir, mon éditeur était venu aussi pour cette remise de prix. Et, et donc, je lui ai donné, il l'a eu en exclusivité. Et deux jours après, il m'écrivait en me disant qu'il était génial, tout ça, voilà, tac. Mais que quand même, page temps et temps, il y avait, et effectivement, il avait raison, je me suis trompé. Euh, j'ai oublié deux pattes à un animal, voilà, à un insecte. <rire> effectivement. Mais je sais pas comment j'ai pu faire cette erreur, mais voilà. Et donc, euh, et je me dis, bon, ben bah voilà, ça, ça c'est bien, j'adore, ça fonctionne et... Et, euh, et, et d'avoir ces retours comme ça, euh, ça, c'est quelque chose d'assez neuf pour moi, c'est-à-dire que je suis dans l'écriture euh, et tout le monde n'arrête pas de me dire. et Les gens que je rencontre ne sont pas toujours au même niveau de lecture. Certains ne l'ont pas encore lu, d'autres l'ont déjà lu, d'autres ont déjà lu le tome 2. Et donc, en fonction de, des rencontres, euh, on parle vraiment de la même chose parce que habituellement, moi, quand je parle de mes livres, ils sont derrière moi. Et alors moi, par exemple, je relis jamais mes livres. Enfin, je veux dire, euh, voilà, j'ai plein d'autres choses à lire. Puis j'ai passé des fois plusieurs années. Où, bon, bah voilà, c'est derrière. Alors, en général, moi, mon plaisir, c'est d'arriver quelque part et on me lit un extrait de mon livre. Voilà, ça, j'aime bien quand je vais dans une classe ou que des gamins qui me lisent des trucs. Et voilà, ou même des comédiens des fois quand c'est des trucs. Et ça, j'aime bien. J'entends mon truc. Mais pour moi, il est derrière. Et c'est presque quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Enfin, je sais bien que c'est moi, mais moi, je suis passé à autre chose. Je suis vraiment ailleurs. Alors que là, pour la première fois, quand je, je parle de, de, cette, de cette saga, et ben on, on, les gens sont en même temps en train de la lire et en même temps, je suis en train de la construire. Alors, bon, ça vous met une sacrée pression. Ça, je ne vous cache pas que sur le 3, qui est quand même... Euh, ou alors, euh, comment dire Vous savez, vous faites le malin sur les deux premiers. Mais ben alors là, tout se resserre. Hein, et là, il y a un moment, euh, vous ne pouvez plus faire semblant d'eux. La porte est dérobée, on ne saura pas. Il y a un moment faut faut poser les, les pour trucs pour répondre aux questions. Répondre aux questions oui. Et quand on en a créé, enfin, incité, oui. euh, voilà, on a mis plein de choses, on a tendu plein de fils à un moment, on arrive et là, et là donc, c'est assez compliqué. Mais en même temps, c'est riche et j'adore. Mais Et donc, j'aime bien ce, ce côté euh, simultané entre, par exemple, là, parler de ce livre et puis dans le train, en arrivant, j'étais en train d'y bosser, quoi. Donc, euh, euh, voilà, ça, c'est ça j'aime assez bien, voilà, ce côté où, où je parle pas de quelque chose qui est derrière moi, c'est-à-dire que Forcément, quand on écrit, on veut toujours parler de ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Sans doute vous, quand, selon ce que vous êtes en train de faire, bah, c'est ce que vous avez envie de raconter, pas nécessairement ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a six mois. Et donc là, pour une fois, je peux. Je suis pas en train de travailler sur le prochain roman, mais oh, comment j'avais fait pour Mal Voilà, non, là j'y suis. Et toutes ces problématiques, euh, et puis aussi les attentes et les, les réactions que je peux avoir, notamment chez les jeunes lecteurs, elles vont me servir. Des fois, pour les tromper ou pour, euh, ou pour me dire ça, je ne peux pas les décevoir là, parce qu'il y a une attente de ce côté-là. Des fois, il y a même des personnages secondaires qui, pour moi, sont secondaires. Alors, je sais qu'ils sont importants, les personnages secondaires, mais, et je les soigne. Mais, mais d'un coup, je me dis, mais ce personnage-là, peut-être que quand j'aurai fini ma trilogie, je ferai peut-être un truc juste sur ce personnage-là, parce que c'est marrant, plusieurs personnes m'en parlent. Et, euh, et voilà, donc... Euh, voilà, je sais bah plus justement, la on question, parlait ouais. des... Non, mais c'est agra... très bien, moi j'écoute, j'adore, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc on parlait euh, justement des personnages et j'aimerais bien que vous nous parliez de vos cinq personnages principaux. C'est une des forces aussi quand même de la trilogie, c'est d'avoir des personnages euh, très différents, très... tous euh, très singuliers, avec mmh. une personnalité euh, très attachante et euh, des fois c'est un reproche qu'on peut faire à certains romans adolescents, en tout cas que moi je peux faire c'est d'avoir souvent euh, des figures comme ça mais qui ne sont pas empreintes euh, de chair, de sang, qui n'ont pas une psychologie euh, très développée là on peut dire qu'on a avec eux et qu'on les imagine euh, vivants quoi. donc euh... bon bah, je suis ravi, ouais. moi je, <rire> je vis avec eux et c'est vrai que pour moi ils sont presque un peu vivants ouais. euh, alors après bon, on va dire, y a, on va dire le, un des personnages principaux c'est Anya. Donc Agnès, c'est une voilà, c'est une jeune violoniste qui est vraiment une enfant privilégiée qui vit à Vienne. Son père est un grand scientifique, euh, un physicien très célèbre. Elle vit vraiment dans l'opulence, mais aussi dans la culture. Enfin, c'est ce qu'on peut faire de mieux, quoi, quand tout va bien. Et euh, et alors elle a alors c'est marrant ça. Les... Il y a des lecteurs qui il y en a qui l'aiment pas, qui trouvent qu'elle est un peu prétentieuse, il y en a d'autres qui l'adorent. Alors là, c'est c'est pareil, je ne sais pas toujours les mêmes réactions. Euh, moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que euh, c'est assez rare finalement qu'on ait des personnages, euh, enfin souvent les personnages très doués finalement, on, on s'y intéresse moins que des personnages qui ont une faille forcément. Mmh. Et en même temps, je me dis que souvent les gamins qui lisent les bouquins sont des gamins très doués qui ont pas, qui ont des failles. Mais peut-être c'est pas ceux qui, voilà. Et donc je me disais, c'est quand même fou que ces gamins finalement qui font tout bien, on les oublie un peu, voilà. Et euh, alors ils sont pas trop oubliés dans la vie, bien sûr, hein, mais mais c'est un personnage qui me paraissait intéressant. Et ce qui me paraissait intéressant, c'était justement de la confronter à des gamins qui sont, qui n'ont pas eu la même chance qu'elle. Et donc, euh, c'est euh, voilà, comme ça qu'elle va évoluer, parce qu'elle va découvrir à la fois euh, la misère, elle va, la souffrance, et elle va, mais en même temps, par la musique, elle va pouvoir transcender ça, la musique, la naissance des sentiments. Parce que moi, mes personnages, euh, alors pas, je suis toujours à l'écoute quand on leur donne des âges, parce que moi, je n'ai jamais mis d'âge dans, dans mon livre. Hein. Et selon les endroits où je me retrouve, euh, ben on ne leur donne pas le même âge. Et cet âge peut aller de la fin de l'enfance à déjà l'adolescence. Et, et, et c'était ce que je voulais, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette latitude et qu'on puisse un peu se projeter euh, au-delà du réalisme, mais qu'on puisse s'accrocher euh, à, à ces différents âges. Donc, euh, c'est donc aussi pour moi... Qui est un peu, si on regarde mes albums, souvent le premier public que je visais, c'est celui de la fin de l'enfance, on va dire, qui est pour moi euh, celui que c'est pas que l'autre public m'intéresse pas, mais pour moi c'est celui par rapport à mon écriture qui est le plus adapté. C'est-à-dire que je, souvent pour moi c'est j'ai besoin d'enfants qui sont déjà un peu à l'aise avec la lecture pour pouvoir avoir une écriture avec une certaine ambition, voilà. Et donc euh, et donc mais ce que j'aime aussi dans cette période de la vie, et cette période de la vie, on peut la faire aller euh, à des âges différents. Et vous savez comme moi, que les garçons, comme les filles, et que selon les milieux, enfin on ne va pas avoir une certaine maturité au même moment et tout ça. Mais c'est ce moment de la, de la bascule, juste avant la bascule. Quoi. Et, et j'aime ce moment, juste avant la bascule, où il y a encore il y a des, des moyens qui sont très forts, c'est-à-dire on, on peut avoir des super enfants, en quelque sorte, qui peuvent être à l'aise avec beaucoup de choses. Mais qui sont encore des enfants, et, et donc il y a un mélange de naïveté et de compétence. Et j'aime beaucoup ce, ce moment-là, voilà. Et c'est aussi un moment euh, où même si l'époque elle est souvent un peu cynique et tout ça, où il y a encore une forme de naïveté qui peut fonctionner, et notamment une incompréhension d'un certain nombre de sentiments qui naissent, euh, voilà, la découverte des mois de l'amour, de d'une forme de sensualité, même, enfin, tous ces moments-là, alors c'est assez fragile, il hein, faut faire attention à comment on manie ça dans l'écriture, mais euh, c'est un moment que je trouve assez, euh, qui moi me, me plaît beaucoup, et à la fois quand j'ai des rencontres avec des enfants, parce que du coup, on peut vite, même dans l'écriture, quand je les fais écrire, ou quand on, voilà, on s'entend assez vite, on peut aller assez vite, mais aussi parce que c'est un âge voilà, où tout est possible de ce moment de bascule. Et, et j'aime ce moment de bascule. D'ailleurs, mon roman se passe aussi pour l'Europe. C'est un moment de bascule aussi. On est juste avant euh, la, première, la Première Guerre, avant la Révolution russe et tout ça. Donc j'aime bien ces moments un peu d'instabilité qui en fait vont, vont faire que pour les personnages, tout devient possible. Tant qu'Anna est chez ses parents, dans sa vie dorée, avec son violon exceptionnel et qu'elle se prépare à être premier violon d'un grand orchestre. Voilà, c'est fluide comme ça. Et puis d'un seul coup, bah, elle, arrive, elle remonte pas dans le train à temps, et puis voilà, toute l'aventure commence. Et là, euh, toutes ces certitudes, ouais, elle y reste bien attachée, mais on va être quand même menacé par toutes ces rencontres et les dangers qui va y avoir. Alors à côté de ça, c'est pas juste une première de la classe. Hein. Elle a quand même des passions assez atypiques. Par exemple, elle est extrêmement, elle est passionnée par la, les locomotives vapeur. Et, euh, et elle partage. Bah, c'est cette... ce qu'il a fait louper son train. C'est ce qu'il a fait louper son train mmh. d'ailleurs parce qu'elle a le droit de sortir du train pour aller regarder les locomotives. Euh, et non, je ne suis pas un spécialiste de locomotives, mais je me suis beaucoup documenté. Voilà, parce qu'on me demande souvent, on me dit incroyable comme tu connais en train. Euh, mais bon, après, il y a des trucs. Euh, bon, il y a aussi des gens qui m'ont dit euh, ah, ça, c'est pas possible. Voilà, mais euh, bon. Euh, voilà, donc ça, c'est Anya. Euh, et euh, L'autre personnage important euh, au départ de cette trilogie, c'est Piotr. Alors, Piotr, on va dire, c'est un peu tout le contraire. C'est un gosse de paysan qui est battu, euh, qui vit avec son père, qu'il appelle l'ogre, d'ailleurs, et, euh, et sa grand-mère, Matushka, qui essaye de le protéger tant qu'elle peut. Et, et c'est un gamin qui n'a pas connu sa mère, qui est morte à sa naissance. Il en a juste une photo, euh, photo de mariage. Et, euh, et ce gamin, il est... Il a, on va dire quelques, en fait, sa, sa détresse lui a fait développer certains pouvoirs, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'en fait, son père l'a presque enfermé. Il a longtemps vu personne, et donc les, pre... son premier langage, ça a été celui des insectes parce qu'il était entouré d'insectes, et... et donc il, il se trouve qu'on le découvre au début, il a une boîte avec euh, une araignée qui s'appelle Vera et qui est euh, son araignée avec laquelle il communique. Alors ils n'ont pas de dialogue comme on en a un, là, hein, mais il y a il, a, il arrive à communiquer avec cette, euh, cette araignée, qui est d'ailleurs très jalouse, hein, on le découvrira par la suite, très possessive, mais qui va d'ailleurs le dépanner plusieurs fois. Et, euh, et donc, il, voilà. et, et alors lui, il est un peu inspiré, pour ceux qui ont lu euh, ça il y a assez longtemps, c'est Paul Auster, la trilogie, la trilogie new-yorkaise. Ce c'est pas très beau hein, comme histoire, mais avec l'histoire d'un type qui avait enfermé son enfant, mmh. Euh, pour qu'il parle pas le langage des humains. Et il pensait que s'il laissait seul dans une pièce, il parlerait le langage de Dieu. Voilà, C'est bon, un truc assez abo... Mais ça m'a marqué. Ça Ça m'a marqué cette idée euh, d'un enfant. En fait, que, que par... quelle serait la langue d'un enfant Alors, Je suis assez porté. Et, et ça, ça nourrit pour deux personnages. Yorn aussi. C'est un peu la figure de, de l'enfant sauvage. C'est Kaspar Hauser. Euh, tous ces, voilà, euh, ces, ces enfants comme ça qui sont... Qui ont grandi dans la nature, voilà, c'est un peu mougli aussi, enfin, toutes ces choses-là, que, que quelle serait la langue de cet enfant si on ne lui parle pas notre langue. Et donc, Piotr, il a cette capacité d'influencer, de, de, de, influ, d'influer les insectes, de jouer sur Et, et alors, voilà, il a, il a ce petit pouvoir, on va dire, en quelque sorte. Et donc, on le découvre lui aussi à un moment de bascule, c'est le moment où, il, où il, sa grand-mère est malade et il part avec une liste de remèdes qu'il doit trouver, et, et c'est comme ça qu'il quitte euh, le, son petit village, et c'est comme ça qu'il va rencontrer euh, les autres personnages. Voilà, ça c'est le deuxième personnage. Ils vont rencontrer d'autres, un frère et une sœur. Alors ça c'est un couple que j'aime bien, que, que d'ailleurs j'ai réutilisé, j'avais dans la, une version du, de Saint-Nicolas que j'ai réécrit pour Gallimard, c'est-à-dire une, une grande sœur avec deux petits frères, alors là c'est une grande sœur avec un frère, et j'aime bien cette relation comme ça de... Euh, de la grande sœur qui, qui protège son frère, son petit frère, qui en même temps pourrait être un peu étouffante. Enfin, voilà, c'est bon, selon la vie, vie qu'on a eue et comment on a, qui ont été nos frères et sœurs. On, voilà, on peut connaître l'inverse. Moi, j'avais une grande sœur, voilà, donc je connais un peu ça. Et donc, c'est un couple que j'aime bien, comme ça. Et eux, c'est des bohémiens. Hein. Ils vivent sur une roulotte et eux, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé Ils étaient comme ça, tout un campement. Un matin, ils se sont réveillés. Il n'y avait plus personne, juste eux, avec leur roulotte et le cheval. Et ils vont... Euh, bah, devoir se débrouiller. Il se débrouille. Alors, il y a Pépina et Chavolo Et Chavolo fait de la guitare. Pépina, elle chante et elle danse. Alors, euh, Pépina, c'est tout à fait ça. C'est une gamine, mais c'est déjà un peu une femme parce qu'elle mmh. porte les robes, les bracelets de sa mère et tout ça. Pour chanter, elle met des chaussures à talons, qu'elle appelle ses chaussures magiques. Sans ça, elle ne chante pas. Et, euh, et puis, et, et elle, elle, elle, elle est très proche de la nature. Quelque part, c'est un peu la figure de la sorcière qu'on redécouvre, hein, puisqu'elle est très proche de elle. Elle va ramasser des plantes, les faire sécher, les vendre. Elle fait des, des onguents. enfin voilà. Et, euh, et aussi, elle a hérité, sa mère lui a laissé ça, un livre qui s'appelle « Le traité des lendemains » et un jeu de cartes, de tarot, des cartes particulières, uniques, qu'on retrouve à la fin du livre d'ailleurs. Et qu'on retrouvera, on aura tout le jeu à la fin de la trilogie. Et donc, elle, elle, elle tire les lendemains, elle, elle lit les lendemains. Et, euh, et donc, enfin, elle essaye en tout cas. Et, et donc, voilà, ça, c'est Pépina Alors, pourquoi ce jeu des lendemains Moi, quand j'étais plus jeune, je, je lisais l'avenir comme ça. Enfin, je disais que j'utilisais l'avenir, mais parce que je trouvais que c'était un truc incroyable pour raconter des histoires, quoi. Et c'était un super moteur, et ça permettait de raconter des histoires à des gens à la limite que vous connaissiez même pas qui venaient et rapidement vous essayez de deviner euh, qu'ils étaient en quelques euh, mots ou même euh, dans leur attitude. Et après, avec les cartes que je tirais, alors tout le monde me dit, tu sais tirer les cartes, je dis, comme s'il y avait une école précise et tout ça, euh, moi je faisais semblant, voilà et mais je racontais des histoires. Et, et, et donc elle, elle, est là, elle raconte des histoires, alors elle est un peu magicienne aussi, mmh. puisque on comprend qu'elle est encore en lien avec sa mère. Mais elles ne s'écrivent pas, elles ne se téléphonent pas, elles ne s'envoient pas évidemment des SMS ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas... Par exemple, elle va, elle va écrire dans le sable. Elle va écrire dans le sable. Il y a l'eau qui va repasser parce que là, on est vers Odessa, au bord de la, de la mer Noire. Et, euh, et puis, euh, quelques temps après, l'eau le, se découvre et il y a la réponse. Voilà. Euh, ou alors, elle va écoutez alors ça c'est plus tard, mais elle écoute le, le bruissement des feuilles dans les arbres. Au début c'est juste des feuilles et puis peu à peu ça lui raconte quelque chose, donc c'est il y a une, une forme de communication un peu magique comme ça. Et son petit frère, il est plus insignifiant au départ, mais il prend peu à peu de l'importance et surtout dans le deuxième il commence à avoir un rôle très fort. Euh, et c'est un gamin qui s'émerveille un peu de tout, qui, qui est plutôt heureux, qui est un bon guitariste. Et, euh, et qui va se rapprocher, qui va être très proche de Piotr. Il va avoir un rapport un peu... Voilà, il n'a pas, pas connu de père, enfin, il va se rapprocher. Puis il va beaucoup s'entendre aussi avec euh, avec Vera. Voilà, donc ça, c'est... Et le cinquième, ils vont le découvrir, il travaille dans un cirque. Il est muet. Il est grand, il est fort, il s'appelle Yorn. Et lui, on ne sait pas du tout d'où il vient. Euh, il est exploité dans ce cirque un peu, euh, je sais pas, c'est un cirque un peu à la Pinocchio de Comanchini. Vous voyez, euh, c'est ces cirque un peu dur. Et, et, et donc il est là et euh, les autres le découvrent parce qu'il a mis en place un numéro de dressage mais avec des animaux. Il euh, euh, y a un renard, il euh, y a des chats sauvages, il euh, y a des animaux un peu inhabituels pour le cirque, c'est-à-dire c'est pas, euh, voilà, c'est pas les tigres, c'est pas les éléphants et tout ça. Et il est euh, et les autres trouvent ça génial, mais personne dans le public trouve ça bien et ils vont sympathiser avec lui et découvrir par la suite que lui, il a vraiment une, une ascendance un peu mythologique, voire biblique, puisque la seule chose qu'ils connaissent de son passé, c'est qu'il a. Alors, il fait de la contrebasse, qu'il a été retrouvé dans une contrebasse qui flottait sur l'eau et lui, il était nourrisson là-dedans, un petit peu comme. Euh, comme moïse sur son panier voilà mmh. et donc voilà j'aime bien me nourrir d'un certain nombre de, de choses comme ça voilà et donc ça ce sont nos cinq personnages évidemment ils vont se voir ils vont s'attirer ils vont se jalouser ils vont il euh, ya y a vraiment le couple agne piotr qui est vraiment on voit qu'ils s'attirent mais qu'en même temps ils s'agacent et que voilà donc c'est aussi à travers leurs aventures la découverte de l'autre et la naissance des sentiments voilà voilà pour mes personnages. Et bien, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter ouais, sur les... Voilà, sur les cinq déjà. Donc là, euh, vous l'avez évoqué en présentant les personnages. En fait, le fil conducteur, c'est la légende. En fait, euh, là, on n'a pas dit le mot légende, mais ce côté, euh, ils sont quand même tous euh, très mystérieux, ces personnages, ils ont tous une particularité. Il y a quand même quelque chose qui semble les lier, alors qu'ils ne se connaissaient pas pour la plupart au départ. Oui, en fait, il y a... Y a... La légende, elle est là un peu partout, mais voilà, eux, ils vont découvrir au fur et à mesure de, de l'histoire qu'ils sont liés à une légende, légende qu'ils ne connaissent pas à part euh, Pépina et Chavolo, ils en connaissaient une partie qui était racontée par leur mère quand ils étaient enfants. Et euh, ils vont découvrir qu'ils ont un lien avec cette légende. Et celle qui finalement a le moins de lien en apparence avec cette légende, c'est Anya, qui est vraiment une gamine qui a été élevée avec un père scientifique dans quelque chose de très rationnel. Donc elle, elle va être tout le temps dans le doute par rapport à ce qui se passe. Euh, la magie et les choses comme ça. Donc elle, elle, remet ça en question, elle y cherche des explications. Et, euh, et donc, euh, même dans le tome 2, on déc elle va même, j'ai le docteur Freud, elle les consulte là-bas, puisqu'il est à Vienne à ce moment-là, et qui, qui lui donnera des explications à tout ça. Mais, euh, mais voilà, donc euh, autrement, mais, mais, mais même elle ne va pas échapper à ça. Et donc, elle, d'ailleurs, elle est tout le temps dans ce combat entre euh, vouloir revenir à sa vie d'avant, très confortable, et en même temps... Elle est assez excitée de la vie, de cette liberté qu'on imagine plusieurs enfants malgré le danger qui sont tout le temps ensemble et qui, qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Et, euh, et en même temps, euh, la peur, euh, elle a besoin de trouver des réponses parce qu'il se passe des choses dans sa famille et elle se rend bien compte qu'il y a des événements irrationnels qui se produisent. Et à un moment, euh, elle n'arrivera plus à, à donner d'explications à tout ça, quoi. Voilà. Et puis, il y a aussi, euh, à un moment, les, les sentiments, la loyauté. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Et elle, elle va toujours louvoyer entre son ambition, parce que finalement, on est tous un peu comme ça. Et les enfants, peut-être plus, à un moment, c'est euh, qu'est-ce que je fais pour devenir ce que je suis Est-ce qu'il faut que je trahisse quelque chose Est-ce que, des fois, évoluer, c'est abandonner Est-ce que, voilà, enfin, toutes ces, tous ces questionnements, elle, elle est vraiment au cœur de ça. C'est Si je si je reste fidèle à mes amis, mais peut-être je pourrais pas faire ça. Enfin, voilà. Et qui sont des questionnements pas faciles. Souvent, euh, je trouve que dans la littérature, on a des réponses un peu simples. Elles sont nobles, mais elles ne sont peut-être pas toujours réalistes. Et là, voilà, on a tout ce questionnement qui va se faire au fur et à mesure de, des dangers qu'ils vont rencontrer et, et du besoin qu'ils vont avoir d'être ensemble. Parce que c'est aussi ce groupe ensemble qui va réussir. Parce qu'ils résistent quand même face à des, sacrés, des vrais méchants. Hein. Des méchants, euh, méchants, méchants, méchants, méchants. Voilà. Donc, euh, il, il va falloir qu'ils soient solides, ingénieux. Et, euh, et qu'ils qu puissent utiliser... Leur petite spécificité magique, on va dire. C'est vrai, quand on lit, en tout cas pour l'instant, les deux premiers tomes, on s'aperçoit qu'il y a quand même une volonté de rester, c'est ce qu'on disait, par rapport au scepticisme de la, du personnage principal, de, par rapport à ce, cette insertion un peu. Euh, ben, de cette légende, cette insertion magique, c'est difficile de définir parce que au début, euh, quand j'ai lu le premier tome, ben, sans trop savoir, je, je pensais lire plutôt un roman d'aventure, et c'est au fur et à mesure qu'on s'aperçoit qu'il qu y a une bascule comme ça dans, dans le fantastique, on va dire. Et est-ce que c'était justement votre volonté, pas de faire un livre directement euh, avec beaucoup de choses euh, de créatures ou de choses euh, totalement fantastiques, mais de rester comme ça toujours à la frontière euh, du réalisme? Euh, au départ, oui, j'étais plus sur l'idée d'un roman d'aventure, parce que j'étais porté par mes lectures. Euh, D'ailleurs, on voit des... Si vous êtes... Euh, voilà, vous allez voir, il y a plein de petites références. On n'a pas besoin de les avoir pour lire le livre, mais euh, Michel Strogoff, par exemple, qui a été une lecture forte pour moi, euh, qui m'avait énormément influencé quand j'étais enfant. Et, et donc, on... Voilà. Il y a d'abord pour moi un récit d'aventure, euh, mais euh, il y a ces petits éléments de magie, mais clairement, oui, je je ne voulais absolument pas tomber dans le fantastique euh, complètement. Euh, comme je disais, ce que j'aime bien, c'est être, être sur la lisière, être sur la bascule, quoi, toujours ce moment-là. Et c'est ce moment que je trouve le plus excitant et que je trouve souvent, quand on le franchit après, on est un peu déçu. Enfin, c'est-à-dire, euh, pour moi, presque, de les faire évoluer complètement dans un... Maintenant, si eux, ils rentraient complètement dans ce monde fantastique, je pense que c'est... Moi, j'y verrais presque quelque chose d'un peu kitsch, comme une faute de goût quelque part. Et ce que j'aime, c'est... Et il y a des auteurs qui font ça très bien, mais moi, je ne me vois pas les mettre sur le dos d'une licorne qui a des ailes ou des choses comme ça. Voilà. C'est juste... Je ne sais pas faire et ce n'est pas mon truc. Et moi, ce que j'aime, c'est plus qu'ils soient dans une certaine réalité euh, où il... des choses vont les perturber et des choses vont les émouvoir. Et ce que j'aime, moi, avec le fantastique, ce que, ce que je ne voilà, voulais pas, c'est que le fantastique soit ce qui permette de résoudre les énigmes. Hein. C'est-à-dire, je trouve ça un peu facile. Voilà. Et, et je voulais qu'ils aient... Euh, leur pouvoir, c'est un petit peu, quelque part, c'est presque une sorte de, de, de caractère démultiplié, quelque part. Ce n'est pas un pouvoir en soi, c'est-à-dire, c'est lié à une, une faille, comme par exemple l'enfant le, le, le, enfermé qui parle au, à son araignée, d'abord, parce qu'il n'a personne d'autre. Voilà ça les raconte plus que c'est quelque chose de significatif, euh, comme une sorte de totem. quoi. Voilà. Et donc, euh, pour moi, il était hors de question que ce soit euh, de, par le fantastique qui puisse régler les choses, même si euh, indirectement, comme on voit à un moment une scène avec Yorn qui va faire venir des animaux et tout ça, Voilà, il a un certain pouvoir, mais c'est quand même un peu sensé en quelque sorte. Et, et, et donc, je voulais pas que le fantastique soit ce qui règle euh, l'énigme, mais effectivement, euh, tout le monde me pose cette question et je me retrouve là maintenant au tome 3, c'est... Voilà, il, il, ce monde, alors qu'est-ce qu'il en est Cette légende qui, qui vient, qui déborde de partout, qui passe sous la porte, qui passe par la fenêtre, euh, qui, qui les envahit, qui les menace, qui met leur vie en danger ou celle de leurs parents. À un moment, cette légende, qu'est-ce qu'elle devient et, euh, et donc, euh, je n'ai pas complètement répondu, c'est-à-dire je suis en train d'y répondre, voilà. Mais... Euh, euh, ça donne plein de ça donne plein de choses, de pistes. Je peux me permettre peut-être pour, pour être plus concret. Euh, alors, alors voilà, ça c'est donc c'est un peu, je regrette de ne pas avoir pris un carnet plus petit pour le, pour le train parce que voilà. Et donc ça c'est en ce moment. Donc voilà, ça c'est là-dessus que je travaille. Alors, euh, et donc je vais juste vous montrer des choses mais pour vous montrer que c'est... voilà, en fait euh, chaque fois que je suis dans euh, chaque fois que je commence un nouveau tome voilà, j'essaye je, de mettre je ne sais pas si vous voyez je vais vous montrer après je ne peux pas vous le montrer trop parce que sinon vous, je scoille donc vous regardez mais vous poussez un peu les yeux pour ne pas trop voir mais c'est juste pour que... Pour vous, voilà, ça en fait, c'est, si vous voulez là je suis en train de monter le tome 3 et en fait, c'est tout simplement, pas très original, hein, mais j'essaye de, de suivre le. Il faut que je puisse euh, entremêler le, le parcours de tous les personnages. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une idée générale, il faut que mes personnages là-dedans euh, euh, s'entremêlent et que l'ensemble soit logique. Quoi. Sinon on va se dire, mais pourquoi il nous met là, etc. Et donc ça, là, y a une, ça c'est une des possibilités. Mais je pense que je dois en avoir d'autres. Euh, alors, je sais pas si je l'ai avec moi. Ça, ça doit être la dernière version. Mais sinon, euh, chez moi, j'en ai, euh, je sais pas, j'en ai une dizaine quoi, comme ça. Et c'est le tome 3 Il est toujours pas fixé. Et au fur et à mesure où j'écris, j'ai beau, euh, j'ai beau avoir, euh, comment dire, j'ai beau avoir fixé les choses au moment de l'écriture, parce que l'écriture c'est encore un moment de révélation. Euh, c'est un peu comme votre promenade. Si vous destinez, je sais pas, vous, vous week-end vous décidez d'aller marcher jusqu'à tel endroit. Vous avez votre carte ou votre GPS, enfin tout ça. Et si à droite, c'est plus joli, bah, pourquoi ne pas aller à droite? Et donc, euh, vous pouvez aller à droite et après quand même aller euh, vous y aller euh, après. Mais des fois, euh, à force d'aller à droite ou à gauche, on, on arrive ailleurs. Moi, je sais à peu près où je veux finir. Mais peut-être que je n'y arriverai pas. Parce que, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, vous rentrez dans une certaine logique. Et vos personnages. Je parlais avant de l'intrigue, des, des nœuds, des fils que je tends, mais ensuite, il y a aussi vos personnages qui. Au bout d'un moment, ils ne vous appartiennent plus. Alors, ils ne vous appartiennent plus quand le livre est terminé. Ça, on le sait, ça, on, on en fait le deuil et tout ça. Mais ils ne vous appartiennent déjà plus au bout de deux tomes, Parce que, clairement, je peux pas leur... Euh, alors, je peux leur faire tomber le ciel sur la tête, si je veux. Mais je veux dire, je ne peux pas. Il y a un moment, ils ont leur logique, ils ont leur évolution. Et, et clairement, ils ont des, des, des limites, euh, des forces et des faiblesses. Et, et, et ça, c'est ce que j'essaie de, de mettre en place. Et c'est ça, sans doute, qui me prend peut-être le plus de temps pour que, clairement... Euh, Peut-être ça sera quand même le cas, mais pour que clairement un moment, oh, je vais prendre mon micro, voilà. ça, ça va, désolé pour les, pour la partie technique, pour que clairement un moment, euh, voilà les choses, pour qu'il n'y ait pas un lecteur qui me dise, mais non, ça, ça va pas, ça, ça là on sent que tu l'as rajouté parce que ça t'a rangé, quoi, voilà. Et, et moi j'étais ce lecteur. Alors euh, les auteurs à l'époque avaient de la chance, ils ne rencontraient pas les, les jeunes. Mais qu'est-ce que j'aurais Je pense qu'ils les auraient rendus fous. Eh Monsieur Jules Verne, pourquoi euh, Là, la page 217, vous avez mis ça, etc. Voilà. Et ben, voilà. Et, et donc, il faut. Euh, et je pense que pour que les, les, les gamins, euh, les lecteurs, mais même euh, évidemment à tous les âges, mais il âge, y, y a des âges où on a une certaine, euh, on est pris vraiment par le, le livre. Et ben, euh, et je pense que pour ne pas le perdre ces lecteurs, il faut. Il euh, y a une sorte. Euh, voilà, de, de, de, de pacte qu'on passe ensemble. Et si on ne respecte pas ce pacte, eh ben on, on prend le risque de... Évidemment, c'est son livre. Bon, ça, ça me décevrait. Mais c'est même aussi les livres en général. Voilà, il y a une sorte de... Voilà, si on, si on crée une... Voilà, C'est un peu le, de jouer avec le feu, de jouer avec les, les feuilletons, la forme feuilletonnesse. Regardez, vous, êtes, vous avez sans doute dû voir des séries. Regardez les saisons 2, 3 qui sont lamentables. Hein euh, pas toujours, mais quand vous avez vu une, une très bonne série, avec une saison une d'enfer, et parce qu'il y, y en a de très bonnes, heureusement, et que vous passez à la deuxième, et que là, d'un seul coup, plus rien ne va, parce qu'on sent qu'il n'y a plus du tout le même soin. Peut-être qu'ils ont souvent ils ont changé d'équipe, ou il n'y a plus le même budget, il y a une raison. Mais clairement, nous, en tant que spectateurs, il euh, y a quelque chose de, de terrible. C'est une sorte de gâchis de personnages, d'histoires et tout ça. Ou alors, c'est parce il euh, y a eu une volonté de trop jouer avec l'attente, et à un moment, on se retrouve face à une certaine logique. Ça, vous l'avez déjà découvert en lisant des polars. Combien de fois, vous vous dites, punaise, mais je ne comprends pas pourquoi et là vous dites ouais, j'étais fatigué, j'ai pas dû bien faire attention. Pas vrai du tout. Le l'auteur vous embrouille, il ne s'en sort plus avec son intrigue, il a tendu trop de trucs, donc il va vous embrouiller et qu'est-ce que vous allez vous dire Enfin, Ouais, c'est j'ai pas dû comprendre exactement pourquoi mais l'inspecteur a trouvé machin. Et en fait, si vous mettez bien à plat en prenant un, en faisant une sorte de chronologie, vous verrez qu'il y a des choses qui qui ne fonctionnent pas. Mais bon, après, voilà, c'est le métier. Et, et mais ça, ça marche beaucoup avec les adultes, ça marche pas avec les jeunes lecteurs, parce que l'adulte se dira toujours qu'il était fatigué, ou il n'osera pas dire qu'il n'a pas compris. Alors que le jeune lecteur, lui, il dira, ça m'a gonflé, ou euh, euh, voilà, vous voyez la, la différence. Et donc, euh, et donc, moi, j'aime bien avoir cette, euh, cette cette pression, quoi. Et je trouve que, et, et donc, c'est pour ça que, voilà, là, je découvre. Donc, pour moi, c'est très neuf hein, sur cette saga, sur d'être sur une troisième. Euh, sur un troisième volet, comme ça. Et là, euh, je me dis toujours comme ça, et quand je me mets, je dis, hey, « Philippe, tu as voulu faire le malin. Eh »« ben, Maintenant, voilà, bon, il faut assumer. » voilà Et donc, il y a, y a un peu cette pression. bon On en discutera peut-être dans quelques temps. Et puis, vous me direz, ah, « bah, ouais, Là, tu as fait le malin, mais ça n'a pas été. » Ou alors, vous me direz, oh, « Tu en es bien sorti. Bon, » On en reparlera, mm -hmm. puisque cette, cette, ce troisième volet devra sortir pour l'automne prochain. Quoi. Voilà. Donc... Euh en voilà. était Donc... dans la question Non, à mais moi, cool. Euh, c'est bien, c'est parfait. Non, mais ça me va. J'essaie de réaccrocher. En tout cas, là, on a beaucoup parlé du, du fond, enfin du contenu, on va dire. Et euh, je voulais un peu aussi aborder euh, le thème de l'écriture, parce que aussi, c'est ce qui est... Euh, c'est ce qui pêche parfois, dans nous, en tant que lecteurs de romans ados qui sommes adultes, on va dire, il y a toujours, on en lit beaucoup, et parfois, il y a des bonnes histoires, mais parfois, l'écriture ne suit pas. En tout cas, il y a, il y a un peu des, des soucis à ce niveau-là. Là, on peut dire que vous alliez vraiment habilement les deux, et surtout, on voit que vous prenez vraiment beaucoup de soin à choisir vos mots. Donc, elles sont des phrases comme ça, des fulgurances, des belles phrases qui sont, ben, ce que Brigitte a évoqué tout à l'heure, un peu font penser à de la poésie, enfin, il y a ce côté-là dans, dans, dans, dans vos romans. Et euh, du coup, c'était important pour vous d'être exigeant comme ça dans l'écriture, en même temps d'être accessible par l'histoire Oui, alors après, c'est presque une, un peu une maladie. C'est-à-dire, quand j'écris, je veux dire, j'ai du mal à lâcher le texte s'il ne me, euh, me paraît pas satisfaisant. Alors, euh, quels sont mes critères voilà, euh on peut les voir dans mes albums et tout ça. Il y a, euh, Ça, c'est ce qui me prend beaucoup de temps aussi, justement, avec le roman. C'est que je, des chapitres, je, euh, je, si on regarde sur mes, sur les, sur mon, mes fichiers, euh, sur chaque chapitre, je dois avoir six, sept, huit versions. Et, euh, et, et d'ailleurs, souvent, quand, comme je, je voyage beaucoup pour des salons ou des rencontres, je suis souvent dans le train. Et c'est souvent dans le train que je relis, je relis, je relis et je repasse. Et il faut que ça... Pour moi, il je n'aurais pas de recette vraiment, mais disons qu'il y a une sorte de, un moment, c'est beaucoup dans le rythme de la phrase, et à un moment, je sens que le, le texte est bien, c'est-à-dire qu'il est à la fois accessible et en même temps qu'il est, qu'il a un rythme qui me convient, euh, et des sonorités aussi, même si c'est de la, même si c'est de la fiction et que c'est pas l'album où on va aller plus des fois vers la, je sais pas, graine de cabane ou tout ça, on est dans des formes presque un peu poétiques. Euh, mais là, euh, voilà, donc ça, ça m'intéresse, c'est important pour moi, et donc ça va être pour moi un dosage de, de phrases courtes, avec mais me permettre quand même des phrases longues, ça va être euh, un dosage de, de dialogues, hein, qui sont quand même quelque chose de plus facile à apprendre, euh, mais aussi quand même me permettre un certain nombre de, de descriptions, mais en même temps, euh, pour moi, il est important de, moi je pense que c'est souvent où on perd les lecteurs, c'est dans de trop longues descriptions, euh, mais, mais je pense que c'est normal, je pense qu'il y a... Quand on, je reprenais l'exemple de Jules Verne, euh, déjà à l'époque, ces longues descriptions, elles me fatiguaient par moment, parce que parce que quand parce que Jules Verne, lui, quand il a écrit, il n'y avait pas de télé, euh, il n'y avait pas de photos, enfin ou très peu, il n'y avait pas de films documentaires. Quand Jules Verne nous parlait des des 20 de milieux sous les mers, il décrit pendant des heures les fonds marins, mais aujourd'hui, un gamin il a vu des documentaires. Il est même allé voir dans des aquariums, peut-être, s'il a eu de la chance. Enfin, vous voyez, il a, il a plus besoin d'une longue description qu'avait besoin le lecteur de l'époque, qui ne savait pas ce que c'était l'Afrique, par exemple, qui ne savait pas ce que c'était la Sibérie, qui ne savait pas. Donc, voilà. Donc, moi, j'essaye de... mais Du coup, mes, mes descriptions, j'essaie de les rendre un peu dynamiques ou un peu poétiques. C'est comme ça que j'essaye de, de travailler. Et, euh, et ensuite, voilà. Donc, ça, c'est un peu ma, ma combinaison. Et à un moment, je sens, c'est un dosage, c'est-à-dire à un moment, je sens que j'ai fait deux chapitres très euh, où il se passe pas énormément de choses. Donc, il faut que je, re, faut faut mettre un peu plus d'action après. Donc, voilà, il y a vraiment une idée de... Je me dis, bon, euh, voilà, là, ça va, là, je devrais pas trop le perdre. Et là, il faut que je relance si, si je veux garder mon lecteur après. Et donc, voilà, ça... Et, et même ça, c'est pareil, je fais des, des sortes de... Voilà, de chronologie, d'intensité, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je, où je vais être axé sur l'action, des moments où ça va être plus introspectif. Et tout ça, je vais essayer de le doser un petit peu. Ensuite, il y a ce que j'appelle euh, des goodies. Quoi. Je mets des petits trucs... Euh, C'est-à-dire que j'aime bien rajouter des choses qui sont des, euh, des, des textes hors du texte, quoi, on va dire. Par exemple, des lettres. Hein, d'un ce coup, ça, c'est un procédé qui est intéressant. Mais ça Il est assez classique, hein, mais voilà on le raconte. Et puis, d'un coup, enfin, dans le tome 2... Bah, que de raconter ces machins comme ils sont séparés qui écrit une lettre. Voilà donc on change des on varie les parce que je sentais que c'était trop ré... j'avais besoin de deux situations d'énonciation qui étaient trop proches donc il faut que je réfléchisse pour pas qu'il y ait de lassitude comme ça et voilà. Voilà, c'est un peu comme ça que j'essaye de fonctionner et, et, et, et tout ça me voilà. C'est une sorte de Bon, c'est comme un plat hein, de cuisine. On va doser, c'est épicé, mais pas trop, sinon c'est plus mangeable. Mais si ce n'est pas fade, ça va pas. Voilà, C'est un peu comme ça que je. c'est assez concret. Et puis après, il y a l'idée aussi qu'il le... y a même le livre que j'envisage dans son ensemble. Mais ça, c'est toujours quelque chose que j'ai fait. Cette idée que le livre, quand on l'a fini, il n'est pas terminé. Et ça, c'était Princesse où on peut l'ouvrir. Il y a des petits détails, des choses, des citations que j'inventais, des trucs derrière, des fausses bio... bibliographies, enfin, des trucs comme ça et euh, là par exemple on a plein d'annexes à la fin. Alors moi j'adorais par exemple quand il y avait rien qu'une une carte, voilà, donc il y a une carte où on se promène, c'est assez classique pour le roman d'aventure. Mais il y a euh, il y a une autre façon, j'aime bien, il y a d'autres façons de, de tourner autour de la fiction. C'est par exemple euh, ben, je parlais des personnages secondaires, il y a Marge Madsen qui est la, la bonne copine de Dania qui est euh, qu'est-ce qu'on pourrait la comment on pourrait la qualifier, qui est gourmande, qui adore manger, euh, qui adore faire des mauvais tours avec Anya euh, et puis qui, euh, qui est super doué pour. Euh, J'entendais les commentaires avant, je crois que c'était là-bas. Euh, qui est super doué pour mentir. Voilà. Et, euh, et donc. Euh, et c'est une as du mensonge, elle est tellement douée pour mentir qu'elle a écrit un petit opuscule qui s'appelle La vérité sur le mensonge. Et cette œuvre dans l'œuvre, elle, elle est après, à la fin du livre. Donc c'est par leçon, hein, c'est par étapes. Et euh, je vous conseille la lecture de, de, de ce livre, hein. c'est vrai que ce n'est pas bien de voler. Hein. Quelqu'un m'a dit ça avant, je ne sais plus qui, qui disait ça. Euh, et bien c'est pas bien de mentir non plus, mais ça peut être utile. Surtout quand on est un enfant face à un monde d'adulte un peu... Et donc elle donne des leçons étape par étape. Alors je vous déconseille de griller les étapes parce que sinon c'est le meilleur moyen de se planter. Après, certains, certaines pourront passer déjà à l'étape 2 ou 3. Hein. Je vous connais pas assez, ça, mais ça, vous le savez vous-même. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est là. Et je sais que, par exemple, euh, un, un copain qui j'ai filé le bouquin pour sa, sa fille, mais qui aime pas lire, et, et il m'a dit « Bon, elle a pas lu ton livre au début. Elle a commencé par la fin. Elle a bien aimé le truc sur le mensonge. » Voilà, et du coup, elle a commencé à lire le livre. Alors, je sais pas maintenant si elle a continué, mais voilà. Donc, ça, il y, fa... y a aussi des cartes. Du coup, j'ai... Euh, les cartes de Pépina. Euh, donc ça c'est le Traité des lendemains. En fait il y a des extraits du Traité des lendemains et donc il y a les cartes euh, euh, symbolisées, on va dire, avec euh, euh, quelques pistes pour les lire, avec l'idée qu'à terme quand ça sera terminé peut-être qu'on sortira le jeu et qu'on pourra s'amuser à lire l'avenir. Euh, voilà, enfin comme on, comme on veut. Mais moi je trouve que pour moi c'est un outil pour raconter. C'est Calvino qui utilisait ça les cartes hein, dans je sais plus comment il s'appelait, le château des destins croisés, je crois, ouais. où vous avez le texte et à côté les cartes de tarot qui ont engendré le texte. Il sortait les cartes et il inventait l'histoire avec ça. Et ça, j'adore, moi, ces trucs. Et, et donc, euh, j'aime bien que... Voilà, on peut lire mon livre. Là, on va le lire du début à la fin. On a des étapes et tout ça, mais après, on peut rentrer autrement. Euh, j'attends des lecteurs qui me disent « Bon, il manque des trucs dans ton, traite, sur le mensonge. » Là, il y a aussi ça comme technique. Il y a aussi ça comme technique. Voilà, j'attends qu'on le complète. Et, et j'aime bien que ce livre soit soit vivant comme ça et dans le tome 2 par exemple marge Madsen qui écrit beaucoup et eh ben elle commence un livre qui s'appelle euh, le dictionnaire des comportements étranges et des gens bizarres. Et donc elle elle fait elle observe et tout ce qu'elle voit de bizarre et tout ça elle elle met alors c'est le début du dictionnaire donc il, il peut être complété. Voilà. Et pour moi, c'est aussi l'idée que quand j'arrive comme comme ça avec des dans des, des des des des moments de rencontre avec des classes, bah je peux les faire travailler là-dessus. Je peux dire eh, on va faire la suite là. Ou sur le mensonge, je, je suis sûr que je vais bientôt avoir des propositions. Et donc, y a, y a, voilà. et donc pour moi, ça, ça fait aussi partie de ce côté de rendre le livre accessible. C'est-à-dire, je pense que... Euh, J'ai une petite théorie, moi, là-dessus. Je pense que quand on est très lecteur, on veut trop... Euh, au moment où on peut perdre des lecteurs, on va dire vers l'adolescence. Hein, c'est souvent à peu près là que... Et ben, Je pense qu'on fait une erreur en leur disant « c'est bien de lire ». Parce que c'est un âge où on n'a pas envie de faire des choses bien. Donc hein, voilà. Donc moi je pense qu'il faut. Euh, euh, moi je suis pas. Je suis contre ce que j'appelle la, la littérature euh, dentifrice. C'est-à-dire genre c'est bien pour tes dents de te brosser les dents. Évidemment que c'est bien de lire, mais, mais disons que quand je rencontre des jeunes lecteurs qui aiment pas lire, je vais pas leur dire mais tu sais c'est bien pour toi de lire. Parce que lui il préfère peut-être la vitesse ou fumer des clopes en cachette ou j'en sais rien. Enfin j'exagère un peu, mais vous voyez le. Donc j'essaye de. Euh, voilà et donc je pense qu'un livre c'est aussi un peu un, euh, voilà un, un peu un danger un défi et tout ça donc à la fois c'est accessible mais en même temps il faut quand même que ça soit un peu gros parce que c'est il y a un côté performance et il y a et et, et puis moi je, je pense que le lecteur je veux un peu le secouer quand même un peu voilà je je veux dire. Euh, donc je pense qu'il j'aime bien que enfin moi ce qui me plaît dans la littérature bah, après chacun ses goûts mais moi ce que j'aime c'est quand je m'interroge quoi enfin que je passe un bon moment, mais quand même, j'aime bien euh, quand même refermer le livre et pas toujours être complètement tranquille non plus. quoi. Et cette intranquillité, euh, il s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, on est avec des, des jeunes lecteurs, mais elle, elle, je, elle est là aussi et je pense qu'elle peut participer euh, au fait qu on, qu on, que le lecteur n'a pas, pas juste le sentiment de faire une bonne action Voilà en lisant. C'est ça que je pense que... Euh, mais que, un peu comme ce que j'entendais là, quoi, voilà... On apprend à voler et on apprend... Bah, je dis pas que c'est qu'on doit voler, qu'on doit mentir. On, on s'entend bien. Il y a une mise en distance qui va se faire, forcément. Euh, mais... Euh, ou pas, mais avec n'importe quoi. Là, c'est... Euh, voilà. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça qui va... Pour moi... Euh, et, et je me suis jamais interdit dans mes albums d'utiliser des mots compliqués parce que je pense que ça fait partie de ce principe de, de plaisir, de... Euh, il y, a, il y a quelque chose là-dedans que je veux pas m'interdire alors je vais trouver des périphrases je vais toujours trouver je pense une technique pour pas perdre mon lecteur je pense que pour l'instant j'y suis à peu près arrivé mais je pense qu'il faut être ambitieux comme ça dans l'écriture c'est cette phrase assez connue. Hein. c'était quoi c'était euh, comment il s'appelait avignon qui disait euh, élitiste pour tous euh, en parlant du théâtre c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'adresse à tout le monde qu'on va faire qu'on va simplifier à fond quoi mais qu'en fait, on va donner le meilleur parce qu'on s'adresse à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on fait simple que ce sera accessible. En fait, il y a des voilà lignes qui, justement, voilà. essayent d'être à hauteur d'enfant ou à hauteur d'ado et tout simplifier selon leur vision aussi d'adultes Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va accrocher. Et nous qui faisons notamment un prix d'enfants pour les plus jeunes, hein, qui s'appelle le prix Graouli, on voit souvent que les enfants choisissent finalement là il s'agit d'albums mais euh, l'album euh, parfois le plus compliqué mmh. ou le plus euh, insondable ou le plus particulier et au départ euh, quand on fait la sélection on dit souvent ouais mais ça les enfants vont peut-être pas comprendre je dis ben bah, vous risquez d'être surprise et souvent celui-ci qui a le prix en plus donc euh, ça mmh. ça corrobore cette idée là en fait que on peut enfin c'est et puis c'est bien aussi dans une société où justement on est plutôt dans la simplification donc les choses qui vont vite et où on n'approfondit plus, de proposer justement un peu euh, quelque chose euh, d'ambitieux et puis d'intéressant. Euh, et je pense que les ados, ce qu'ils veulent justement, c'est quelque chose de captivant, rentrer dans un univers. Et ce n'est pas le vocabulaire qui fera barrière, ce sera plutôt l'intérêt qu'ils porteront à l'histoire. Oui, en plus, moi, je crois, que, je crois beaucoup que l'incompréhension, même par moment, elle participe à tout ça. Moi, c'est pas compliqué. Moi, quand j'étais enfant, je suis de Strasbourg. Je fais une famille alsacienne. Je parlais pas alsacien parce qu'il fallait pas que je parle alsacien, sinon tu réussis pas à l'école, on me disait. Et euh, ma grand-mère ne parlait qu'alsacien. Donc, déjà, je comprenais pas les trois. Enfin, je comprenais, mais pas tout. Mmh. Et chez elle, il y avait des Elle était née. Je sais pas, elle avait changé quatre fois de nationalité. Enfin, on connaît ça à Metz. Et donc, euh, euh, comment dire. Euh, chez elle, il y avait des livres en allemand et je comprenais rien, moi, l'allemand. Et donc, les premiers livres que j'avais en allemand, et eh ben, j'essayais de les comprendre sans parler allemand, enfin, quelques mots. C'était, euh, Il y avait euh, Max von Moritz. Euh, alors, heureusement, il y avait les images. Euh, et il y avait, euh, comment ça s'appelle, euh, ce livre terrifiant, vous savez, super moralisant, avec l'autre qui se fait couper les doigts parce qu'il ronge les ongles, l'autre qui... Voilà, je trouve elle péter, voilà. Alors, j'ai eu ces images-là, la gamine tellement maigre qu'elle finit par se briser. Enfin, c'était une horreur. Et, euh, <rire> et donc, euh, et donc mais cependant, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que je, je traduisais automatiquement, naturellement, puisque je ne comprenais pas, donc je traduisais. Et avec le recul, je sais, et je sais même que j'ai le souvenir comme ça d'adultes qui se marraient parce qu'on devait me dire « alors, ça raconte l'histoire », et moi je la racontais. Et je n'avais pas du tout compris l'histoire qui était là, je m'étais réinventé des choses. Et donc pour moi, l'incompréhension, elle me sert... Euh, voilà, Même dans « Princesse oubliée », un moment, euh, comme une, il y avait une encyclopédie chez ma grand-mère, une encyclopédie illustrée, et on voyait, vous savez, les, le, le morse avec les marins, avec les drapeaux et tout ça. Et donc moi, ça, ça me fascinait à l'époque. Déjà, j'avais pas compris que c'était toujours le même qui faisait euh, d'autres signes. Donc, je me disais pourquoi il y a une armée de marins avec des drapeaux. Je les, je les voyais plus comme une sorte de célébration des Jeux Olympiques, vous voyez, un truc comme ça. Donc, je, je m'inventais des histoires avec ces, ces petits marins. Et j'ai repris ça dans la forme de l'encyclopédie. Alors, je me disais, bon, bah l'équivalent des petits marins, bah, pour les princesses, c'était... Euh, l'éventail quoi alors j'avais fait un alphabet en éventail comme ça donc en fait elle, elle me nourrit encore cette incompréhension en fait et donc euh, c'était aussi ce passage que vous connaissez qui est très beau de Colette qui parle du mot presbytère mmh. c'est un passage assez connu où elle en entend le mot presbytère et pour elle ça veut pas dire la maison du curé quoi pour elle c'est je sais pas elle pense une sorte de d'escargot de, avec mmh. qui enfin voilà et il y a tout son cheminement dans ce passage que je vous conseille de lire qui est très beau et où elle est là face à un mot qu'elle ne connaît pas. Et comme elle ne le connaît pas, elle invente quelque chose. Et moi, ça a été toujours ma défense. C'est-à-dire, je comprends pas, j'invente. Et je pense que c'est ce qui m'a nourri. Et donc, je me dis que dans un texte du moment où on perd pas le, le lecteur sur mmh. la structure, voilà, il euh, y, a, y a des fois le souci, il faudrait comprendre chaque chose. Moi, il y avait, ben, cabane ou princesse, il y a des fois des enseignants qui me disent, ah, moi, je peux pas le faire. A, en, en une semaine, j'y arrive pas. Je dis mais on s'en fiche de le il n'y a pas à le finir il n'y a pas besoin de tout maîtriser il y a y a vous vous promenez vous allez dans la forêt vous connaissez pas toutes les espèces d'arbres vous connaissez pas tout comment fonctionne la forêt mais vous avez du plaisir à vous promener et donc euh, l'idée de voilà moi j'aime bien cette idée qu'on qu'on va pas tout maîtriser et que des fois on va un peu se tromper du moment où voilà à la fin on arrive à rentrer à la maison en quelque sorte voilà donc euh, du moment où on perd pas sur la lecture moi c'est quelque chose moi qui me qui me guide et, et, et j'essaye. Voilà, après c'est toujours, une, je pense, une question de dosage. Et je pense que sur certains albums que j'ai faits, j'ai peut-être à certains moments mal dosé. Je le vois avec les, les lecteurs. Il y a d'autres moments, je sens que j'ai réussi à doser ça. Alors, on parlait de, de la simplicité avec les lecteurs. Moi, moi en fait, euh, par exemple, je serais incapable de faire un, un, un roman contemporain là, avec des, des, des ados d'aujourd'hui. J'aurais l'impression de. C'est pas mon truc. Je sais pas faire ça. C'est trop loin. Mes filles sont trop grandes. Je pense que quand elles étaient là-dedans, je... avec tous leurs copains, leurs copines à la maison, j'étais familier avec le rythme de la langue et tout ça. Là, je pourrais faire un truc qui ressemble. Hein, je pense que ça irait. Mais moi, comme ça, je. Donc, moi, en fait, l'accès à l'enfance que j'ai, euh, c'est celui que j'ai dans les rencontres. Et dans les rencontres, je vais pas faire semblant d'être un enfant. Hein, ça va être difficile. Mais j'ai cette chance, et ça, vous, si vous travaillez avec les enfants, vous avez aussi cette chance, hein. c'est qu'à un moment, quand on est sur le partage de la fiction, quelque part, ils vous acceptent nouveau dans le monde de l'enfance à un moment. Ils vous laissent rentrer un petit peu dans leur imaginaire. Ils vous livrent des choses moi quand je travaille avec les enfants qu on, qu on, qu on, que je raconte ou qu'on écrit et qui commence à écrire et que je passe d'un gamin à l'autre qui me raconte que je viens l'aider et tout ça il y a un moment il, il, pour lui je suis plus un adulte un vieux qui l'a vu dans la rue ou voilà il, il, je suis avec lui et on est dans on, il me laisse une petite place dans son monde d'imaginaire. et c'est là que je suis hyper attentif parce que c'est ça que je cherche moi et quand j'écris mon livre je ne vais pas être euh, faire écho avec... Je ne vais pas pouvoir faire semblant d'être un jeune comme lui. C'est pour ça que je vais me mettre à distance, à un autre siècle, à des trucs comme ça. Comme ça, on ne va pas se dire, ah, il fait semblant d'être jeune. Non, mais par contre, je sais ce qui les fait vibrer. Je sais que quand je raconte, ils ouvrent des grands yeux comme ça, ou quand je parle d'un truc un peu d'amour, ils sont un peu gênés, ou je ne sais pas. Voilà. Et tout ça, ça, je dis ça, ça marche. Ça, ça, ça, ça fait écho quelque part. Et c'est ça dont je me nourris, et c'est ça qui, je pense, va me permettre, quand j'écris ça, de faire en sorte que mon lecteur une grande partie de mes lecteurs ils vont ça va résonner chez eux ils vont dire ah non mais Anya elle va pas lui faire ça ou pourquoi Piotr il fait ça mais non c'est non ah non voilà etc et, et, et voilà c'est un peu ça je sais pas si je suis clair mais c'est toutes ces choses là que je vais utiliser et je pense qu'elles vont euh, euh, permettre voilà de d'accrocher le lecteur du moins j'espère bon, avant de terminer cette rencontre est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu sans en spoiler, du troisième tome, Est-ce que vous l'avez terminé déjà Le troisième Oui. Ah oh non, non, non. Alors, Où en êtes-vous Alors, le troisième <rire> tome, comment dire euh, Alors, donc, euh, donc, il y a... Dans le premier, je crois qu'il y a six sous-parties. Et dans le deuxième, je crois qu'il y en a cinq. Et dans le, le troisième, je pense qu'il y en aura six ou sept. Et j'ai fini la première. Voilà, donc... Euh... Donc, euh, et encore, elle est, comme je dis, elle est moche. Euh, <rire> C'est-à-dire que c'est un premier G. Et alors, c'est un, un G. Euh, il faut que je me dépêche de le retravailler parce qu'au fur et à mesure des choses, les choses ont évolué. Donc, le, le premier chapitre, il euh, y a un personnage qui est là qui a déjà disparu à la fin de la partie. Donc, il faut vite que je revienne en arrière pour remettre tout ça en ordre. Mais, euh, euh, comment dire J'essaie de voir ce que je peux vous dire sans trop... Euh, sans trop euh, Disons que le premier, on est, on, ça se passe à, à Vienne, ça se passe euh, en Ukraine, ça se passe, euh, voilà, ça se passe sans doute aussi un peu en Pologne. Enfin voilà, toutes ces frontières ont beaucoup bougé et ça se passe voilà, en Sibérie. Euh, alors clairement, quand j'ai commencé à travailler sur cette partie du monde, on était très loin de l'idée qu'il puisse y avoir un conflit. Euh, vraiment mes premières c'était il y a presque 7-8 ans que j'avais commencé à travailler là-dessus et c'était pour moi un attrait plus culturel etc mais il y avait surtout moi ce qui m'avait poussé à choisir cette région du monde c'est que par rapport à la légende qui est l'histoire d'un on va le découvrir d'un royaume que certains veulent rétablir euh, comment dire, il me fallait un endroit de l'Europe qui soit instable, en fait en Europe on a plusieurs endroits assez instables, c'est les Balkans en général hein, et puis cette partie là et d'ailleurs, c'est pas par hasard que là on entend parler de Lviv. Hein, je veux dire, y a, y a, vous connaissez peut-être ce livre Retour à Lemberg, qui est, qui est un, adulte, un livre pour adultes, hein, mais en fait Lemberg, c'était Lviv, c'était Lvov, ça, ça a changé, je sais pas combien de fois de nom. Euh, et, euh, et donc c'est parce que ça a été autrichien, ça a été polonais, ça a été allemand, ça a été russe, ça a été voilà, etc. Ukrainien, etc. Et donc le même endroit a changé plein de fois de nom. Et donc pour moi j'ai cherché une zone du monde, enfin de l'Europe, où, euh, où les frontières étaient instables. Mais clairement, quand j'ai commencé à travailler sur cette partie du monde, pour moi, cette instabilité, elle appartenait au passé, et non pas au, au, au futur et puis au présent. Et, et alors, ça a été assez euh, incroyable, parce que plus... Euh, donc, en fait, le, la, quand je suis rentré en contact avec Flammarion, avec mon éditeur, enfin, qui est devenu mon éditeur, en fait, c'était un an avant le conflit, quasiment. Et donc, on a, le, le titre était déjà un peu fait. J'ai déjà commencé à travailler sur le deuxième. On avait programmé la sortie à ce moment-là. Et plus on approchait, plus je voyais bien, puisque c'est une région du monde, du coup, qui... Euh, qui m'a toujours intéressé, mais en plus là j'étais particulièrement attentif, et d'un seul coup je voyais ce conflit qui s'approchait, et le conflit a démarré trois semaines avant la sortie du livre, hein, à, peu, à peu de choses près. Et là il y avait quelque chose d'assez déstabilisant pour moi, parce que, enfin évidemment beaucoup plus pour les, les habitants de là-bas, c'est clair, mais ce que je veux dire c'est que d'un seul coup moi qui étais dans un univers de fiction, Puisque j'avais choisi cet univers, parce que si vous vous rappelez bien, jusque-là, quand on disait Kiev, Odessa, il y avait une sorte de vision assez idyllique de quelque chose qu'on ne savait pas trop, peut-être l'escalier Potemkin, enfin, on avait quelques images comme ça, les grandes plaines de blé de l'Ukraine, enfin, voilà, selon son histoire, bon, on pouvait avoir des moments plus dramatiques, les famines staliniennes, etc. Mais quand même, c'était un univers, quand même, d'un ancien temps. Odessa, quand même, c'est quelque chose qui portait beaucoup une part très romantique, quoi. Et, et, et beaucoup ne le savaient pas trop, mais c'est juste suffisamment pour qu'en lisant, parce que moi, je crois beaucoup au pouvoir des mots dans un texte, rien que de dire le nom d'une ville, ça évoque quelque chose. Et, et, et donc, pour moi, je, je vivais ça. Et d'un seul coup, euh, ces noms-là, euh, le Dniepre, enfin tous ces noms-là, qu'est-ce qu'ils devenaient ben, Ils devenaient des images du journal télé avec des immeubles détruits et des gens qui, qui fuyaient, des images de conflits modernes. Et ça, c'est... Euh, ça m'a fait assez peur, euh, au-delà bien sûr de ma préoccupation pour les personnes qui vivent là-bas et, et de n'importe quel conflit qui me désespère, mais euh, d'un seul coup, euh, j'avais plus la maîtrise de mon univers romanesque, quoi. Et j'ai eu peur que ça détourne vraiment complètement du, du projet, quoi. Et en fait, c'est pas, c'est pas, ça, ça, finalement, ça a avancé. Et, et tout le monde me disait toujours, mais t'as écrit ce livre, ça, je dis ouais, en trois semaines, ouais. Euh, mais euh, mais il y avait quelque chose comme ça de euh, de très déstabilisant, hein, quand vous êtes en train de créer tout un univers et que d'un seul coup, cet univers, qui est celui de la fiction, eh ben, se retrouve confronté à la réalité. Et donc, clairement, dans mes plans, sur le tome 2, on devait quitter cette zone, mais on la quitte plus rapidement. Parce qu'à partir du moment où la guerre existait, avant, moi, bon, j'avais écrit mon univers, mais à partir de là, je ne me... enfin, trouvais pas ça un... pas indécent, mais disons que pour moi, ça me gênait de me, de me promener dans un univers qui était celui... Euh où je lisais le journal le matin qui avait été bombardé et tout ça. Donc voilà. Et donc, en fait, dès le départ, on devait se déplacer. Vous allez voir, dans le tome 2, on va peu à peu aller vers Paris. Euh, mais euh, pour moi, c'était quelque chose qui serait arrivé peut-être plus vers le tome 3 et, et on serait resté plus dans ces, ces endroits-là. Mais ils avaient perdu un peu de leur magie. Ils étaient rattrapés par, par l'horreur de la guerre et la réalité. Euh, euh, de. Mais, mais c'est quand même fou, parce que quand vous voyez dans le tome 1, vous avez des moments... Euh, on a un grand méchant, hein, alors certains m'ont déjà dit, ton grand méchant, le grand cofte, il nous fait vaguement penser à un gars qui habite un peu plus loin. Euh, et il euh, et, et y a déjà des moments où euh, des, des, des, des gens qui fuient euh, son arrivée euh, et, et son train, puisqu'il, comme tout bon méchant, il vit sur un train qui fait, qui fait 100 wagons et... Euh, comme le, le dictateur coréen, il est, son père était toujours dans un train parce qu'il avait peur de l'avion. Après, il y a ce côté un peu mystère de l'Ouest, hein, habiter dans un train et tout ça. Voilà, donc vous voyez, je, je mixe toujours beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et, et, et voilà. Donc le tome 3, j'ai toujours rien dit du tome 3. C'est bien, bien fait. Hein. <rire> Alors, on est ailleurs, mais je, si je vous dis déjà... En, en gros, si je vous dis on est dans le tome 3, je, je, je, je spoil euh, le suspense de la, de, de, de, de la fin du tome 2. Donc, on, on se déplace. Voilà, <rire> première information. On a toujours... Il euh, y a des personnages qui meurent, voilà, comme dans Games of Thrones. Euh, il <rire> y, a, y a des... Et il y a des... Bah, après, il y a des trahisons, il y a... Il y a des, des, des, des sentiments qui s'affirment se, qui, qui, qui, qui se, qui se, qui de plus en plus. Et puis, peut-être, je peux juste parler quand même de ce personnage qui est quand même, je pense, un personnage très rare dans la littérature jeunesse. C'est un personnage que vous... Qu va, alors, j'en dis pas trop si vous n'avez pas encore lu le livre, mais qu'on découvre à la fin de la première partie du tome 1 et qu'on va voir comme ça entre chacune des parties, qui est un personnage qui est tout simplement la mort d'Anya. Donc, vous avez Anya qui est un personnage important. Il ben y a sa mort qui, qui arrive. voilà. Et donc, euh, sa, sa mort, elle, elle est là, elle arrive. Et elle est d'ailleurs est assez belle. Elle est sur un beau cheval blanc. Elle n'est pas en noir. C'est une belle femme. C'est impressionnante. Et elle part de très loin de Sibérie. Et puis, on sent au fur et à mesure qu'elle s'approche. voilà. Et alors, euh, forcément, quand on a un lecteur, c'est un peu comme le tic-tac, tic-tac, tic-tac de... de soit du compte à rebours, soit du truc qui va exploser. Voilà, on se dit, mais à quel moment euh, elle va rejoindre euh, Anya Et donc, euh, ça, je me suis fait pas mal engueuler par des jeunes lecteurs qui m'ont dit, mais euh, c'est dégueulasse, quoi, tu, tu nous dis qu'elle va mourir. Je dis, bon, on va tous mourir. Mais, euh, <rire> alors, elle me dit, euh, il y en a qui me disent, mais oui, mais là, on le sait, et puis on sait qu'elle... Voilà. Et donc, forcément, cette rencontre, euh, comme je disais, que si je t'en des il faut aller au bout, eh ben, elle va avoir lieu. Et donc, euh, donc voilà, il y, y a cette rencontre. Anya va rencontrer sa mort. Voilà, ça, je peux vous le dire. Un bon spoiler. Merci. <rire> Mais euh, voilà, après, euh, hein, la mort, qu'est-ce que c'est Ça, c'est encore un grand mystère. Et euh, donc, voilà, ça, je peux vous le dire. Et puis, euh, Anya, qui aime bien faire de... Qui est très douée en mécanique, qui, qui adore le train, eh ben, va découvrir d'autres... Euh, d'autres types de mécaniques voilà peut-être ça c'est les ça c'est peut-être l'autre chose que je peux dire et, euh... et, et voilà bah, Voilà, parfait. je peux pas merci vous en dire beaucoup. plus parce que sinon... c'est déjà pas mal je gâcherai parce que je pense que je c'est pas que je veux je veux pas c'est que je gâcherai vraiment je pense que je joue beaucoup sur les fins et euh, chaque fin de volume elle est, elle, est, elle est assez violente et, et c'est vraiment dommage de commencer. Euh, alors surtout, euh, si vous avez des jeunes lecteurs autour de vous, voilà, faites-les signer des contrats comme quoi ils s'engagent à ne pas spoiler et tout ça. Parce que vraiment, c'est dommage, de, si on sait euh, euh, déjà comment finit le tome 2, de lire le tome 1. Voilà. C'est toujours bien, mais c'est vraiment... Euh, je pense que chaque fois, euh, j'ai vraiment travaillé pour qu'on soit comme ça, euh, qu'on se prenne le truc et que vraiment, on se dise, mais, oh, quoi, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce qui va se passer quoi donc, donc voilà, je ne peux pas en dire plus, sinon je vous gâcherai ce plaisir de, de lecture. Ah, merci beaucoup pour cet échange, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Euh, voilà. bah, je ne sais pas s'il euh, y, si y a des questions. Je vais reprendre un peu le... Oui <rire> Sur le premier tome, j'avais prévu de mettre une liste à la fin. Et, enfin, et alors, comment ça s'est passé Je ne sais plus qui j'ai vu faire ça. Bah, je suis tombé sur un bouquin, peut-être Marion Brunet ou quelqu'un ouais, comme ça. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit « Ah mince, euh, oh, bon, bah, alors je ne le fais pas ». Mais et je, je, sur mon ordi, je dois avoir une liste. Non, ça se fait de plus en plus, et euh, des chapitres avec voilà. Ça, de plus en plus dans les romans bah, pas mais aussi pour adultes. Moi, j'en ai lu plusieurs. Et donc, c'était quand j'ai commencé à le faire, je n'avais jamais vu ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, des fois, on a une idée. Hein, Ce n'est pas par hasard qu'on l'a, c'est dans l'air du temps et puis d'autres l'ont. Et puis voilà. Donc, je me suis dit, je ne la mets pas. Mais pourquoi pas dans le tout dernier euh, Après, parce qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a, il y a quand même, il y a dans chacun des... Donc, Agnès est quand même violoniste. Chaque moment, elle a un morceau. Il y a un morceau, c'est celui elle a eu, où elle a eu le premier prix. Il y en a, après, il y a une audition, enfin, il y a plusieurs choses. Et chaque fois, elle travaille un morceau en particulier qui est un vrai morceau. Euh, et, et donc, il y a déjà ce morceau-là. Mais ensuite, ça, je ne peux pas trop en dire, mais elle a un morceau, un truc qu'elle joue depuis tout le temps, qu'elle a inventé quand elle était petite. Et il y a ce morceau-là, euh, et, et, qui n'est pas un vrai morceau, hein, mais que j'ai un peu inventé pour le truc. Et alors, j'ai mis des notes un peu au hasard et tout. Et puis, au moment où de le publier, je me suis quand même dit, tiens, il faut quand même que je vois ce que ça donne. Et puis, alors, euh, une, mon éditrice, elle, elle est musicienne. Alors, je dis, oh, est-ce que tu pourrais voir si, si j'ai pas mis n'importe quoi euh, Genre là si bémol, enfin des trucs comme ça. Et puis, elle, et en fait, elle me l'a enregistré. Et en fait, c'est bien, c'est assez euh, étrange. Donc, ça collait bien avec le truc. Et donc, il y a peut-être ça qui va prendre un peu d'ampleur aussi. Et après... Euh, je sais pas si comment dire ça, c'est vraiment, je le dis comme ça, mais c'est arrivé plein de fois et ça n'a rien donné. Euh, forcément, il y a eu des quelques prises de contact pour des adaptations. Euh, là, c'est pour un dessin animé, mais en fait, j'ai eu ça pour plein de livres. À la fin, ça n'a jamais marché. On a travaillé cinq ans et puis ça ne s'est pas fait. Donc peut-être ça se fera, mais je ne sais pas que je suis... Je, je suis un peu sceptique, mais disons... Après, c'est toujours intéressant, le contact. Et donc, la discussion que j'ai eue avec les personnes, il y a effectivement euh, l'idée que je puisse travailler sur le scénario avec l'équipe, si, si jamais ça se faisait, si le financement se faisait. Et donc là, il y a, on a déjà parlé de musique. Quoi. Là, il y a clairement, la musique, là, elle serait importante. Mais j'y penserai pour le tome 3. Voilà, je, ça pourrait être une belle façon de, de finir et de mettre ces morceaux-là. Et, et, et parce qu'il y a aussi les morceaux... Alors, j'écoute peu de musique en écrivant. Je ne peux pas écouter de musique avec des paroles, par exemple, sinon ça me gêne pour écrire. Mais par moments, quand vraiment je travaille beaucoup, par exemple, je ne sais pas si je passe deux mois où j'écris 7-8 heures par jour, bah c'est vrai que des fois, j'ai envie de, de mettre de la musique quand même. Et donc j'écoute de la musique, euh, voilà, c'est instrumental. Et il y a des moments euh, où je mets de la musique qui va avec, et, et qui, euh, et des fois je me dis putain, ça va super bien ça Et, et par moment j'ai même un peu l'alarme aux yeux quand c'est un moment un peu émouvant. Et je me dis avec la petite musique là, waouh, c'est, c'est, c'est le moment un peu déchirant. Et je, et, et donc j'ai noté, j'avais un fichier où je notais, je mettais chapitre truc à, ah, euh, voilà, tel ou tel truc, etc. Et, mais c'est, donc du coup, c'est marrant de, de l'entendre. Voilà. J'aurais dû quand même le mettre. Voilà. Mais on mettra à la fin. Ça sera, voilà. Après, chacun peut mettre sa musique. Ouais, ouais, ouais. Après, euh, y a, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, il euh, y a aussi, juste pour euh, finir là-dessus peut-être, enfin, après je suis prêt à répondre à toutes vos questions, mais c'est peut-être sur le, le fait que ça se lit assez facilement. Il y a aussi le fait que j'ai été un auteur d'album, et ça a été dit au début. Et quand on est auteur d'album, il y a un truc qu'on se fixe, c'est-à-dire que le livre, il se fait en double page. Et quand on est auteur d'album, il y a toujours l'idée qu'il faut que j'offre au moins une image forte à un illustrateur. Donc, dans mon texte, quand je raconte, je crée, il faut que je crée des images. Et même sur certains textes, j'offre de telles images que des fois, je l'ai enlevée, l'image, parce que l'illustrateur l'a faite, donc je n'ai plus besoin de la dire. Donc, des fois, j'ai raccourci mon texte pour ne pas que ça soit trop redondant. Et même souvent, beaucoup d'illustrateurs me disent, « Mais ce qui est bien avec toi, c'est que pour chaque double page, tu en offres même plusieurs. Et donc, moi, je, je. Et des fois, ce que j'aime avec l'illustrateur, c'est quand lui fait encore une autre image, même celle que je n'ai pas imaginée. C'est là que ça devient fort. Mais donc, moi, quand j'écris mon texte sur chaque chapitre, quelque part, je pense qu'inconsciemment, j'ai gardé cette idée que si je le lis, j'ai une image forte. Et si je savais illustrer, je pourrais, pour chaque chapitre, faire une image forte qui irait avec. Et donc, je pense que ça, ça participe aussi au fait qu'on qu rentre facilement là-dedans. Et donc, euh, je pense que j'aimerais voilà, si, si beaucoup en faire le scénario, parce que je pense que j'ai déjà l'image. Et j'ai déjà la musique effectivement. Donc euh, voilà, ça serait ça serait une belle euh, ça serait la, une belle suite pour l'aventure. Ça, on en reparlera peut-être dans quelques années. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore. Alors le, le travail avec les les illustrateurs en fait, ils, en général, je fais mon texte d'abord. Et après, je... Alors, des fois, je sais déjà pour qui je l'écris, parce, euh, parce que je me suis mis d'accord avec un illustrateur pour, euh, pour, euh, qui, qui est attiré par ce projet. Euh, ou alors, des fois, je cherche euh, l'illustrateur euh, après, ou c'est l'éditeur qui va me faire des propositions. En tout cas, tous mes livres, j'ai choisi l'illustrateur. Voilà, on ne m'a jamais imposé d'illustrateur. C'est con... la condition que je pose pour travailler avec un éditeur. Après, des fois, je ne connaissais pas l'illustrateur. On peut me l'avoir présenté. Euh, par exemple, quand j'ai travaillé avec Rebecca d'Autremer pour bon, Princesse, je la connaissais pas, hein, elle est devenue célèbre sur ce livre. et euh, enfin, Elle avait déjà un bel univers, mais je veux dire, c'est vraiment... Et donc, en fait, c'était d'ailleurs quelqu'un d'autre qui devait l'illustrer. Et l'autre illustratrice a commencé à l'illustrer, et elle trouvait que c'était trop long, elle allait avoir un enfant, enfin, c'était 100 pages, c'était trop, elle a laissé tomber. Donc, Rebecca a fait une image, c'était super, et c'est parti comme ça. Et voilà, donc, en général, c'est comme ça que que ça se fait. Et alors, il y a... Euh, il y, a, euh, un, il y a deux livres où j'ai travaillé autrement. Un livre qui s'appelle « Histoire à piocher », qui est sorti au Seuil euh, il y a deux ans. Euh, alors, il n'est pas très connu parce qu'il est sorti en plein Covid quand les librairies étaient fermées. Donc, on dire que c'est un peu un mort-né, on va dire. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup et qui commence peu à peu à arriver par les, dans les écoles parce que c'est un livre, c'est Christian Roux, l'illustrateur. Qui est quelqu'un qui voulait travailler avec moi depuis longtemps. On s'était rencontrés sur un salon. C'est aussi comme ça, hein. un salon, c'est un peu la colonique de vacances. Hein. On est dans les mêmes hôtels, on boit des coups, on mange. Et puis il euh, y a un machin qui est sympa, l'autre on le trouve pas très drôle. Et voilà. Et puis on se dit tiens, on ferait bien un livre ensemble. Au bout d'un moment, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se fait. Et Christian Roux, euh, il me relançait. Et puis chaque fois j'avais d'autres projets. Je dis oh, j'ai pas fini la Bible, j'ai pas fini. Les... Enfin voilà, etc. Et un jour il m'a envoyé plein d'images différentes parce que lui quand il n'a pas de projet, il fait une image par jour comme ça tout ce qui lui passe par la tête, et il m'a envoyé plein d'images, mais ce n'étaient pas des illustrations d'un livre particulier il m'a envoyé une grosse enveloppe et moi, je, façon pépinade en mal euh, j'ai imprimé toutes ces images et tous les jours, j'en tirais une au sort. Et je me disais, quelle, quelle histoire je vais faire avec cette image De façon à ce qu'on croit que l'image est arrivée après, évidemment. Et donc, c'était tout un travail. Des fois, l'image, c'est le départ. Des fois, c'est le milieu. Des fois, c'est la fin même. Et, et j'ai fait un livre comme ça, qui s'appelle Histoire à piocher, puisque je piochais les trucs. Et là, on a travaillé différemment. Là, ça a été le contraire. Mais autrement, euh, c'est souvent... Euh, J'aime bien savoir, j'aime bien des fois savoir pour qui je vais écrire. C'est assez excitant. Quand, Graines de cabane, par exemple, dès le départ, quand j'avais commencé à parler du projet, j'avais rencontré Eric Puybaré et en lui parlant du projet, il avait commencé à griffonner des cabanes au crayon, comme ça, dans son carnet. Et je me suis dit, bah ouais, c'est exactement ce que je veux. Et après, j'ai tout inventé en me disant que c'est lui qui allait l'illustrer. Ça, c'est très très excitant parce que moi je dessine pas du tout et pour moi un illustrateur c'est un magicien et donc euh, moi je viens avec mes mots et puis d'un seul coup il y a l'univers qui prend forme donc ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire et, et moi je cherche ça cet émerveillement c'est ce que je veux avec un illustrateur un illustrateur aujourd'hui c'est plus un illustrateur le mot est plus bon il illustre pas il fait autre chose il va il va dépasser l'illustration l'illustration c'était avant on avait un livre tentant temps temps, voilà pour récompenser le lecteur il avait la petite image d'un truc qu'il avait déjà lu souvent même un peu moins bien. Alors que maintenant, il, voilà, il y a tout un dialogue qui va se faire entre l'image. Entre enfin, tout ça, vous l'avez présenté. Et, et ce dialogue qui se fait entre l'auteur et l'illustrateur, des fois, c'est la même personne qui fait le tout. Je trouve que c'est ça la richesse de l'album. Et c'est ça qui me... C'est ça qui me plaît. Euh, voilà, donc... Euh, c'est... Ou alors c'est souvent c'est un projet par exemple quand je travaillais sur le par exemple le journal secret du petit poussé ça devait être un roman sans illustration et euh, quand je et comme on voilà comme avec Rebecca on se connaît ben je sais pas on se raconte nos projets et je lui ai lu un extrait elle m'a dit ah oh, mais ça j'adorerais l'illustrer puis c'est parti comme ça la Bible c'était pareil au début je voulais l'illustrer mais c'était pas nécessairement avec elle et et voilà pareil on échange et puis euh, voilà il y a quelqu'un qui emballé par un projet ou... Euh, avec Gaëtan de c'était différent parce qu'il adorait, comme moi, Maxon de Moritz et Till espiègle Et donc, on a essayé de faire un mélange de ses personnages et tout ça. Voilà. Donc, euh, mais disons que de plus en plus, maintenant, pour moi, l'illustration, ça va être souvent quelqu'un que je vais connaître ou quelqu'un où il y a un projet artistique qui va naître au départ. Quoi. Voilà. Disons il y a beaucoup, beaucoup de livres illustrés, vous le voyez, qui sortent. Donc, c'est un domaine que j'ai beaucoup exploré, donc si je m'y remets, il faut qu'il y ait une bonne raison. Voilà. Vous démarrez par exemple une trilogie, est-ce que vous savez déjà comment elle va se finir est que, Ou est-ce qu'à un moment, le, les personnages vous surprennent et éventuellement, ça peut prendre une autre direction que ce que vous aviez prévu à la base Oui, clairement, oui, oui, ça, euh, ça a déjà changé souvent. Et je suis assez épaté par l'existence euh, que prennent les personnages, c'est-à-dire. Euh, euh, C'est-à-dire, c'est un peu un cliché, mais j'ai vraiment le sentiment de, de, de vivre avec eux. Et peut-être la seule chose, parce que plusieurs personnes m'ont déjà dit, mais est-ce que ça sera vraiment une trilogie ou est-ce que tu continueras après A priori, je sais à peu près où je veux aller. Je pourrais là, au-delà du fait de pas, mais maintenant, si maintenant vous avez déjà tout lu et que vous, voilà, et, et, non, mais ce que je veux dire, si j'avais pas la crainte de spoiler, j'essaierais je, je, de vous décrire la fin. J'aurais sans doute du mal, mais moi, dans ma tête, je sais à peu près ce que je veux faire. Euh, mais euh, et je pense que j'arriverai là. Mais euh, après, euh, ces personnages, euh, ils, ils, vraiment, ils prennent une, une, un peu comme nos enfants. Hein, si on a des enfants, eh ben on a beau les éduquer, on se dit qu'ils aimeraient, hey, tu seras médecin, allez, tu seras voilà. bah ben non, en fait, ils vont être, tu vas être plombier ou j'en sais rien. Non, mais je veux dire, il y, y a vraiment un moment, ils nous échappent et, et, et c'est une analogie assez classique, hein, mais. Mes personnages m'échappent peu à peu et, et j'aime bien ça. Et en même temps, j'y suis attaché. Et donc, euh, effectivement, le, euh, ce qui pourrait me faire renoncer à faire une trilogie, ce serait ça, de ne pas les quitter. Mais disons que je pense que, bon, après, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je pense que je vais, si je devais euh, pas renoncer à eux, ce serait de faire des sortes de préquels ou de passer par euh, l'idée d'après de, de, faire des sortes de, de biographies de mes personnages secondaires et de faire rentrer, revenir par des personnages annexes, qui euh, déjà fait aussi. Enfin, je veux dire, j'invente rien là, mais ça, c'est quelque chose qui pourrait me séduire euh, parce que euh, là, j'ai parlé de mes personnages que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup mes personnages secondaires. Et il euh, et, et y en a vraiment, euh, que ce soit Miss Nightingale, euh, la gouvernante anglaise insupportable, que ce soit Marge Madsen euh, ou son frère Carlines. Euh, voilà, eux, ils, ils, ont, ils, ils me plaisent bien parce qu'ils ont plein de choses désagréables Mais alors après, il y en a, y en a deux que j'aime beaucoup, c'est ceux qui font partie du gang des effaceurs. Euh, c'est euh, Pharaon, le chef. Et, euh, et il n'a qu'un œil euh, qui porte bien son nom, voilà, parce qu'elle n'a qu'un œil. Alors elle est complètement inspirée des mystères de Paris, hein, ce genre de personnage. Et donc, cette, cette, on n'en a pas parlé, mais il y a une petite bande à Kiev de vraiment de voyous, de pègres, et qui, euh, et qui sont vraiment des méchants, mais. Ce qui est intéressant avec les méchants, c'est qu'on peut les faire évoluer. Et vous allez voir qu'il y a un des méchants euh, qui évolue beaucoup dans le, euh, dans le tome 2 et qui va même me permettre, si vous voulez, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même là, c'est que mine de rien, ces personnages, mes personnages, ils réfléchissent à leurs sentiments, ils sont confrontés avec leurs sentiments et, et, euh, et assez traditionnellement, bah, le garçon est amoureux de la fille, voilà, et des choses comme ça. Mais et ben, Peu à peu, il voilà, y a d'autres champs des possibles. Je, je, je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour dire comment faut faire, mais j'aime bien l'idée qu'on puisse faire ce qu'on veut, et donc j'ouvre ces possibilités. Et donc mes personnages, ils sont pas, euh, on a beau être en 1911 comme ça, c'est pas monotype comme ça. Il, il, on peut être séduit par une fille et puis être touché par l'intérêt que porte un garçon. Enfin voilà, des choses comme ça et tout ça, sans sans, sans rentrer dans les débats un peu clivants d'aujourd'hui. J'ai envie que ça soit un peu présent. Et par exemple, il y a un moment. Euh, je spoil un tout petit peu, mais il y a un des personnages euh, qui, pour aller quelque part, bah, c'est un garçon, il va devoir se déguiser en fille. Et, et d'un seul coup, il se rend compte qu'en fille, il est très séduisant. Ça le déstabilise complètement. Et, euh, en tant que garçon, bon, il n'a pas eu le sentiment qui qu marquait beaucoup les esprits. Et d'un seul coup, en fille. Il, il ben, y a plein de garçons qui se rapprochent de lui et qui, qui le veulent le séduire et tout ça. Il est complètement perturbé. C'est d'ailleurs imaginer, hein c'est perturbant. Et donc voilà, il y a quand même aussi des petits. J'aime bien jouer un peu avec ça, et, voilà, sans. Comme je vous dis, ça, je donne pas de leçons, je suis pas là pour. Mais euh, comme on est à un âge où on se pose des questions, ben, voilà. Mes, mes mes personnages se posent des questions et, et voilà. Et après, euh... donc ils ont leur existence. Et... Mais une fois que je, je joue un peu, avec... après je peux pas non plus euh, complètement effacer. Et donc il faut respecter tout ça. Et, et, et je suis moi-même souvent surpris par ce qui va leur arriver, ce qui est assez étrange comme sentiment. Vous êtes en train d'écrire un truc et vous dites Ah, oh, mais qu'est-ce qu'il fait là Voilà, vous voyez, c'est très étrange. Euh, c'est le rapport entre le créateur et sa créature, en quelque sorte. Voilà. Mais j'aurais du mal à les quitter. C'est vrai que j'y suis très attaché. Euh, j'aurais du mal à quitter ces personnages. J'espère que vous aurez du plaisir à les rencontrer. J'espère que les jeunes qui vont être autour de vous auront ce même plaisir. En tout cas. Euh, je suis très bavard, comme vous avez pu le voir. Merci de m'avoir écouté. Mais c'est quand même assez rare de retrouver comme ça. Je, je traverse, enfin, je fais une heure de train et on se retrouve dans un endroit secret, caché, où des gens se réunissent pour parler de livres. C'est quand même très beau et merci d'animer tout ça. Merci à tous.